À vous tous et, et ravi de passer ce, ce moment autour de, de ce sujet important euh, euh, sur lequel, lequel nous allons nous euh... informer, euh, échanger, partager, qui est celui de l'annonce de la maladie, de la maladie rare, un rendez-vous organisé et proposé euh, dans le cadre de la journée internationale maladie rare et on a mis le paquet chez les Lillois. Tout de suite, ouais. je voudrais vous présenter autour de cette table Christine Rogez. Euh, bienvenue. Alors, tout d'abord, on est hyper ravis qu'elle soit là parce qu'il y a 15 jours, elle s'est pris le Covid. Okay. Et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui. Et, et on est ravis que vous soyez là. Vous êtes. Euh, euh, euh, voilà, vous habitez à Ronchin, hein, euh, près de, de Lille. Vous étiez euh, jusqu'à la dernière euh, secrétaire dans, dans l'administration. Et vous êtes désormais en longue maladie depuis 2019. Vous avez été diagnostiqué en 1992 d'une lymphangio-myolatose, c'est une maladie rare génétique. Expliquez-nous, on y reviendra tout à l'heure. D'abord, dites-nous comment vous allez aujourd'hui, c'est important. Et puis, on parlera plus tard de votre annonce. Donc, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Et sur votre maladie Alors, sur ma maladie, bon bah, là, par contre, euh, heureusement, puisque moi, essentiellement, c'est pulmonaire. Donc, le Covid n'a pas laissé de séquelles supplémentaires sur les poumons. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Je suis assez content. Mais bon, euh, point de vue maladie, bah, c'est… Ça des gens où… Ça fait euh, maintenant une trentaine d'années que, que vous portez, que vous avez nommé euh, cette, euh, cette maladie. Euh, alors, on s'est parlé avant avec Christine. Hein, et, et Christine, euh, je me permets de vous appeler Christine, euh, vous disiez… Ben voilà, on a fublé de la maladie dont on parle et qu'on ne voit jamais. Parce qu'en l'occurrence, vous, les signes visibles, ils ben, ne sont pas là. Et ça, c'est compliqué, compliqué. à expliquer. C'est-à-dire qu'au départ, euh, j'ai eu des symptômes. Alors, moi, ça m'a déjà euh, commencé par un rein. Euh, ouais. Donc, on a dû enlever la moitié du rein. Du rein droit. Du rein droit suite à ça j'ai fait des pneumothorax donc comme je suis un petit grand on a que c'était la maladie de Macron donc pendant quelques années j'ai eu pendant une dizaine d'années jusqu'au jour où on a diagnostiqué cette maladie et on m'a dit c'est la maladie dont on peut en parler qu'on voit alors grosse galère pendant six mois accalmis ensuite, jusqu'à votre deuxième grossesse, voilà, deux enfants. Oui, hein. Deux enfants, oui. Et, euh, et puis, euh, plus tard, on vous avez enlevé la plèvre Oui, parce que je faisais des pneumothorax à répétition. Ouais. Donc là, il a fallu aussi euh, m'opérer. Bon, ce qui les embêtait, enfin ce qui embêtait les médecins, les chirurgiens, c'est que pour ma maladie, euh, ils envisagent une grève pulmonaire. Donc, euh, enlever la plèvre, c'était... Euh, Assez assez piqué, piqué, piqué. Ça ah, oui. Donc, euh, mais apparemment. Euh, ça Donc là, pas vous êtes suivi problème. à l'hôpital Foch, à Paris, en, Paris. Parallèle, en parallèle avec Calmette. Avec Calmette, qui vous suit voilà. depuis, euh, depuis, le, ah oui, depuis le début, le et vous êtes ça. désormais sur la liste Non, je suis pas, encore non pas encore sur la ah, liste. Non, non, non, non, j'ai fait le bilan euh, pré grève Vous êtes OK pas tout à fait terminé. Oui, c'était un chemin, mais je pense que... que... Parfois, Par contre, euh, il y a 30 ans, euh, non, je n'étais pas du tout euh... mm -hmm. d'accord. Vous me disiez que votre oxygène à vous, <rire> vous êtes <Oui>. hein, oxygéné, <rire> l'appareil la, est là, mais votre oxygène mental à vous, c'est de montrer le signe de la maladie, parce que... Euh, comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas forcément visible. Et, et à un moment, euh, le handicap invisible, c'est compliqué quoi, dans, dans votre vie. Expliquez ça. Oui, parce que c'est vrai que ben, les personnes qu'on qu côtoie, bon, à part quand je suis, euh, je faire un effort, je suis soufflé, et quand je suis assise ou je discute, ben, les gens n'ont en fait, pas trop l'impression que je suis malade. Mmh. Mmh. Bon, après, je préfère faire un sein. Sens, pas trop montrer que c'est malade. Je... C'est vrai que des fois, on n'est pas compris quand on n'est pas bien. Il euh, y a toujours des gens qui ne comprennent pas. On n'est pas compris euh, quand on qu n'est qu pas, pas bien, a... bien sûr. Et, et, et compris dans son entourage. Et d'abord dans son entourage. Euh, oui. Ouais. Alors, bon, tout ce qui est familial, j'ai pas de problème. Mmh. C'est vrai que dans le travail, il euh, y a des fois des gens qui ne comprennent pas qu on soit ce euh, mmh. moment. Bon. Bien sûr. En principe, j'ai tout le temps essayé de vivre normalement. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure lorsqu'on parlera de l'annonce hein, et comment vous, vous avez vécu, euh, vous vous rappelez, hein, euh, enfin, vous ne l'oublierez jamais d'ailleurs, euh, l'annonce de, de votre maladie puisque c'est le thème de, de, de notre soirée. Bienvenue à Marie Denier, vous êtes directrice générale adjointe de ce CHU de, de Lille. Alors, on sait tous, vous savez tous, hein, parce que vous êtes… Euh, Acteur de, de, de ce sujet, que ce CHU de Lille est, est, a, a toujours mis en priorité stratégique l'approche des maladies rares et ça s'articule aujourd'hui autour du centre d'expertise maladies rares. Expliquez-nous comment fonctionne le réseau de soins et, et de recherche efficace hein, aujourd'hui. Bonsoir Jean-Michel Lebré, bonsoir à toutes et à tous qui êtes connectés. Euh, donc je suis Marie-Denis, directrice générale de ce beau CHU et effectivement les maladies rares et, euh, et les Lillois, c'est une longue histoire. et euh, C'est un pari qu'on a fait il y a déjà longtemps dans cet établissement d'investir et d'accompagner nos experts, nos équipes en interne euh, et de les aider à structurer euh, en réseau notre approche des maladies rares. C'est une approche forcément extrêmement globale, puisque un peu à l'image du témoignage de madame, euh, les maladies rares, c'est toute une histoire de vie. Ça dure souvent euh, et il faut assurer d'ailleurs des transitions. On en reparlera. Et donc, ça demande de fédérer beaucoup d'acteurs, beaucoup de compétences, euh, beaucoup d'expertise Et euh, c'est probablement euh, une des marques de fabrique euh, de, de l'organisation au CHU de Lille avec tous les nos partenaires hein, qui nous aident d'avoir euh, en partie initié cette prise en charge de base. Mmh. Alors, pour euh, replanter un peu le décor, euh, le CHU de Lille euh, abrite aujourd'hui 18 centres de référence, 64 euh, centres de compétences, deux filières qui coordonnent au niveau national euh, FIMATO et fai 2 dont les ambassadeurs et les coordinateurs euh, sont euh, autour de la table aussi le professeur Achula et le professeur Vautranc. Et puis, c'est aussi la participation à des réseaux européens, 8 aujourd'hui, auxquels nos équipes collaborent. Et le choix qui a été fait, je le disais, il y a de nombreuses années, euh, d'installer euh, une équipe euh, transversale de coordination, euh, une équipe de choc, hein, qui euh, s'investit énormément et qui appuie l'action d'environ 800 à 1000 professionnels c'est un peu ce que représente aujourd'hui les maladies rares dans notre dans notre maison mm -hmm. c'est tout à fait considérable mais euh, au-delà des chiffres moi je voulais souligner euh, que ce sont d'abord des femmes des hommes qui sont engagés à tous les niveaux euh, de leurs compétences euh, qu'ils soient médecins euh, qu'ils soient assistants euh, assistantes sociales diététiciennes euh, euh, tous les métiers de la recherche sont concernés qui sont très convaincus que dans les maladies rares, et c'est aussi notre conviction au sein de l'institution, on gagne un peu tous les jours. Ce sont des batailles qui sont longues, mais on gagne chaque jour. On gagne pour les patients, on gagne pour leur famille, on gagne en compétences, on fait avancer la médecine et cette médecine, elle profite évidemment aux maladies rares, mais aussi probablement à toute la médecine. Et on sait que tout ce qu'on découvre et tout ce que nous apprenons les maladies rares, nous étudie souvent dans des maladies plus communes et va servir de programme de la médecine dans son ensemble. C'est intéressant ce que vous dites, parce que donc, deux points à retenir. D'abord, ces centres qui regroupent vraiment l'ensemble des acteurs hein, médicaux, évidemment, paramédicaux, administratifs, enfin, tout le monde y est. Alors, le transverse, vous le connaissez tous et vous le vivez tous ou pratiquez tous dans vos métiers, mais ça a été un principe fondateur de, de, de ces réseaux. Et, et, et ceci pour servir au mieux, pour accompagner au mieux le parcours de vie et, et de santé des patients, euh, enfin, souvent complexes, hein, ces, ces parcours. Et, et vous, Christine, vous en témoignez bien, bien évidemment. Euh, et vous nous dites que ce qui se passe là, sur ce terrain de jeu des maladies rares, percole sur l'ensemble de, de, de la dynamique. C'est ça qui est intéressant hein. Oui, bien sûr, les maladies rares, c'est un domaine Pour 80% à peu près de ces maladies d'origine est génétique. Toutes les découvertes qu'on fait dans ce domaine ont toujours euh, ruisselé sur le reste de la médecine et euh, ça nous a permis de faire avancer la recherche, le soin dans bien d'autres maladies, cliniquement euh, les maladies rares. Mmh. Euh, ce n'est pas l'unique motivation euh, pour laquelle on s'intéresse aux maladies rares, évidemment, euh, mais c'est aussi une raison et qui a motiver le choix stratégique qu'on a fait au CHU de d'investir euh, euh, il y a longtemps euh, dans ce domaine. Et euh, d'ailleurs, nous continuons à le faire nous sommes convaincus qu'il faut continuer à le faire. Alors, vous avez la communauté autour de vous, euh, d'autres qui sont en, en liaison et qui interviendront à distance euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de leur proposer pour euh, consolider cette dynamique pour le futur eh bien, on a beaucoup de projets encore à l'île dans ce domaine. Il faut continuer de conforter nos centres qui existent déjà. C'est le travail auquel œuvrent ici les ambassadeurs de notre équipe transversale. Et puis, un pari qu'on a fait, et qui est aussi une reconnaissance au hein, niveau national auprès des équipes de qui doivent, puisqu'on aujourd'hui dans une plateforme d'expertise, Plémara, qui va venir un petit peu coiffer l'ensemble de nos centres, en mmh. fait, et qui va les aider à mieux collaborer entre eux et aussi à collaborer avec l'extérieur, à essayer de mailler à l'échelle de la région euh, l'offre de soins, l'information grand public, euh, l'accès euh, à nos centres, les rendre plus visibles, aider nos patients à s'orienter, parce qu'on en fait, que c'est un défi euh, majeur. Hein, euh, il y a toute cette période souvent d'errance diagnostique dans laquelle on essaie d'agir et de réduire. Il y a ensuite cette longue histoire de prise en charge qui va durer. Je, je, je comprends que vous avez un, un, un écosystème positif là, pour travailler et continuer à, à travailler ensemble. Alors, vous l'avez évoqué, Marie-Denier, cette fameuse plateforme, Clémara, Audrey Barbé est chef de projet Maladira, toute, toute chose dans cette plateforme puisqu'elle a été lancée fin, fin 2020. Rappelez-nous les objectifs et les promesses de, de cette plateforme. Oui, J'ai le plaisir de coordonner cette plateforme lidoise d'expertise marine qui a trois objectifs principaux. Donc, on a le premier qui est d'améliorer la visibilité des centres labellisés. Donc pour cela, on est en train de développer un maillage territorial, régional, mais également national, puisqu'on est en contact avec d'autres plateformes ou d'expertise qui ont également été et mutualiser les ressources et, et, et l'expertise des, des acteurs maladies rares. Nous avons développé un guichet unique qui permet d'orienter les patients. Et nous sommes en train de travailler sur un site internet qui permettra de regrouper l'ensemble des acteurs maladies rares du CHU, euh, voilà, donc c'est la euh, principale mission de la plateforme. Alors, Sébastien, je crois, qui demandait euh, le, le calendrier de déploiement de la plateforme. Donc, la euh, distance sociale est arrivée en septembre et, euh, et elle accompagne déjà les centres dans, dans le cadre de leur, de leur mission. Donc, elle, elle est référente en deuxième intention puisque les patients sont charge dans leur centre d'expertise maladie rare, et en cas complexe, de, de situation complexe, elle peut intervenir et apporter son aide, euh, par exemple. Euh, ensuite, on a une attachée de recherche clinique qui est arrivée un peu plus tard, en, en octobre, et qui a rencontré la majorité des centres maladies rares de, du CHU. Elle leur a proposé euh, son soutien, notamment pour euh, compléter la base de données nationale maladies rares, et puis la troisième personne nous a rejoint en janvier, c'est une infirmière, et cette personne aura essentiellement en charge l'orientation des patients. D'accord. Euh, L'équipe autre... est au complet. L'équipe est au complet, <rire> ça peut partir, et donc on comprend bien que ça résulte de la collaboration de trois acteurs majeurs, vous l'avez dit madame, le CHU de Lille, les structures dédiées aux maladies rares dont... Euh, Fondation Maladies Rares, Maladies Rares infoservice, Alliance maladie Rares et aussi ce réseau de, de, de partenaires euh, que, que vous avez mis en place. Une question sur euh, la transition, on y reviendra d'ailleurs sur l'annonce euh, tout à l'heure, la transition enfant-adulte euh, qui, euh, qui, est, qui est un jalon, euh, voire une rupture dans le parcours de soins. Qu'est-ce qu que dit euh, la, la plateforme sur ce sujet c'est vous qui pouvez répondre. Oui, alors moi je suis Frédéric Gautron, je suis pédiatre et je coordonne une des filières qui est Fimato. Fimato. Euh, et du coup, étant euh, en charge depuis quelques années euh, de la prise en charge d'enfants avec des maladies rares, et euh, comme le disait euh, marie denier vu les progrès multidisciplinaires de la prise en charge, se pose de façon quotidienne, régulière, le, la transition enfant-adulte. C'est simplement le, le mot, en tout cas le processus, qui permet à des enfants dans une relation triangulaire d'un être mineur qui au départ ne s'exprime pas toujours directement et avec lequel euh, les relations passent par le filtre de sa famille qui son sexe devient autonome, apprend à gérer euh, sa maladie, apprend à gérer son traitement, apprend à gérer son avenir, tout simplement, ça accompagne euh, le développement euh, naturel euh, de l'enfance vers l'adolescence à l'âge adulte. On sait que cette euh, période est une période sensible, aiguë, qui est signe de décrochage parfois, de rupture. Et on a appris, avec, notamment avec les maladies rares, que euh, ça s'anticipait, que ça se préparait euh, et qu'on euh, le mesure maintenant quand c'est préparé, quand c'est multidisciplinaire, quand c'est organisé. Nous avons cette chance dans notre grand CHU, d'avoir les médecins d'adultes en contact étroit avec euh, la pédiatrie. On n'est pas séparés par des kilomètres, on est dans le même campus. Ça facilite euh, ce lien et cette euh, continuité qui est absolument indispensable. Et en tant que pédiatre, je suis toujours très fier euh, de lâcher. Hein, euh, Vous voyez, voyez ce côté possessif hein, ouais, ouais. Hein, euh, qui les a connus quelquefois fois tout petit. Hein. J'ai uh -huh. suivi les enfants depuis la naissance. Donc, de lâcher et puis de voir une orientation professionnelle, une personnalité. J'ai un, un adolescent qui est devenu dessinateur de bandes dessinées et qui m'a ramené une bande dessinée très, très moderne, mais dont il avait l'air très fier, un cadeau de cette transition. Enfin, voilà, des, de, des fiertés de notre de métier. De euh, tellement importante. Alors, euh, Je reviens sur la plateforme pour vous, pour vous dire quelle est sous la coordination d'Éric Hachula. Vous êtes médecin-coordinateur de la transversalité maladies rares. Alors deux mots par rapport à la plateforme aussi. Vous êtes un peu les, les deux parrains hein, de, de, de cet outil euh, qui est le vôtre désormais, est tellement précieux. Alors je suis Eric je, je coordonne ces centres de référence sur les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires. Je coordonne aussi une filière de santé maladies rares. Et puis, euh, nous avons développé dans cet établissement, dans les années 2000, avant le premier plan maladie rare, la transversalité de maladies rare, comme le disait Madame Denier. Et ceci nous a été, vous a amené à être un peu pionnier au sein de notre établissement, mais aussi au sein du fond National, dans l'intérêt que le CHU portait aux maladies rares. Et cette plateforme d'expertise d'Amara, de c'est un peu un aboutissement de travail, mais un début, en fait. C'est une arrivée, mais aussi un début. C'est une arrivée de ces 20 ans de travail de structuration au sein de notre établissement des maladies rares, d'identification des centres experts, et vous l'avez dit, il y en a plus de 80, ce qui est remarquable dans un CHU, et très rassurant pour les patients, et on a voulu donc rassembler tous ces centres pour faire une sorte de guichet unique, un guichet d'entrée dans notre hôpital, un guichet d'entrée pour les patients, pour les aider à réguler pour les aider à mieux assurer la transition, pour les aider à mieux assurer l'annonce du diagnostic et que les accompagner ensuite tout au long de leur maladie Alors, j'ai quelques questions euh, concernant, euh, concernant la plateforme, on va les régler tout de suite. Euh, quelle Aurélie demande comment obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille qui s'intéressait à notre maladie et que l'on déambule. Qui peut me répondre à, qui peut me répondre à ça je pense que le médecin de famille, c'est d'abord vous qui devez le trouver à proximité de votre lieu d'habitation. Le patient, le médecin de famille va accompagner, vous accompagner, accompagner votre famille. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver un médecin spécialiste qui a une expertise de votre maladie. Je ne sais pas si l'annonce diagnostique a été faite, mais si l'annonce diagnostique a été faite, et bien la plateforme est là pour, si nécessaire, vous guider au sein de notre établissement vers le bon spécialiste, vers le bon expert, vers le bon service. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, euh, euh, la, la clé, euh, la solution, c'est d'appeler euh, le standard de notre établissement, euh, c'est 0320 44 59 62, et vous demandez la plateforme Primara, et les personnels maintenant embauchés pour faire fonctionner cette euh, plateforme avec euh, votre diagnostic, votre âge, pour vous guider si nécessaire au sein de l'établissement. Que... D'accord. Une, une autre question de Sébastien euh, qui nous demande quel est le rôle des associations de patients dans la plateforme et quand elles seront pleinement associées à la démarche. Alors, Alors je vais, je vais on va essayer de se, de se coordonner. Donc, question dès, importante. Hein dès, dès le montage de cette plateforme, dès la structuration de la plateforme, dans l'appel d'offres ministérielles, euh, les patients étaient euh, étaient partenaires, ils sont partenaires du montage, ils participent à aux organisations, de pilotage même au quotidien. On a des réunions de façon, on en a eu une très très régulièrement. Euh, bien sûr, euh, pas toutes. Hein, on, on leur a demandé de s'organiser et d'être euh, et d'avoir des représentants. Et ils sont des, des interlocuteurs euh, indispensables, cruciaux dans notre organisation. Est-ce que la plateforme, une question suivante, c'est bien, merci d'envoyer vos questions. Euh, la plateforme apporte t des éléments de réponse sur le sujet qu'on va aborder maintenant, le diagnostic, est-ce qu'il y a de la méthodo, de, de, de, de l'information, de la littérature sur la plateforme, sur ce sujet La plateforme est là pour euh, vous aider à vous orienter vers un centre expert, si, si vous avez... Euh, si vous avez un de vous, vous pouvez venir nous rencontrer et puis l'argentnaire la de la plateforme pourra essayer avec vous de vous orienter au mieux vers un des spécialistes au niveau de l'hôpital ou vers un spécialiste proche de votre domicile. Ce n'est pas forcément un suivi hospitalier. On a des acteurs qui sont au sein de notre structure, mais également en périphérie et mmh. en fonction de votre situation, on vous orientera. D'accord. Encore une question Comment connaître toutes les institutions qui existent pour aider les malades qui viennent d'être diagnostiqués sans les diriger dans une mauvaise direction Donc, Est-ce que la plateforme a une offre là-dessus Est-ce qu'il y a un site bah ouais, la plateforme, ou un organisme qui peut nous renseigner par maladie, par région, par département alors, on est en train de faire un état des lieux euh, depuis que le personnel a été recruté, donc c'est vraiment tout récent. Et notre objectif, c'est de mettre en place un site qui sera accessible via le site du CHU de Lille et dans lequel on aura l'ensemble des partenaires qui seront euh, présentés avec euh, des liens qui vous orienteront vers euh, leur site respectif. Très bien. Euh, encore une question est-il prévu à terme, sur cette plateforme, d'embaucher une psychologue ou un psychologue Eh bien, euh, c'est un souhait, bien évidemment. Il a fallu faire des choix, en réalité, parce que le budget, le budget est bouclé, le budget est fixe, c'est une aide qu'on a eue pour démarrer par la DGOS. Et sur un budget déterminé, eh bien, nous avons fait le choix, après avoir interrogé les différents acteurs de notre établissement, sur le choix et les personnels à privilégier. Et parmi les personnels à privilégier, il a été suggéré de choisir d'abord une assistante sociale, une infirmière et une attachée de recherche clinique parce que, en fait, dans le cadre du plan maladies rares 3, il est très important d'avoir une image, une cartographie des maladies rares sur notre territoire. Il y a donc une base de données de maladies rares qui a été mise en place par la DGOS et que nous devons alimenter. Donc, ce sont les trois personnels que nous avons embauchés dans un premier temps, mais bien évidemment, le psychologue sera utile et sera un atout, une plus-value pour cette plateforme. Et on fera tout pour avoir des budgets supplémentaires pour, bien, la, la prochaine embauche ce sera effectivement. Ça un grand merci pour vos questions, mesdames, messieurs. Euh, je continue parce qu'elles sont nombreuses. Euh, la compétence territoriale de, de la plateforme c'est la région, euh, On les... est france les hauts de france On est Haut-de-France. D'accord. Euh, la plateforme a été établie pour, pour la région, portée par le CHU Lille, mais. ouverte Ouvert sur toute la région. Vous voyez que vous aviez des questions sur la médecine libérale, sur euh, les, les autres partenaires. Bien entendu, ils sont euh, là associés. On peut pas demander à un médecin généraliste de tout connaître sur si une maladie rare. Par contre, si là, a... Les coordonnées du guichet unique, comme disait le professeur là à l'instant, peut être mis en contact avec le spécialiste qui va pouvoir lui donner les éléments indispensables pour adapter près du domicile le suivi de son patient. Peut-on aider bénévolement la plateforme, s'il vous plaît Une question d'Axel. Je pense que c'est très intéressant. Effectivement, on va organiser de nombreux événements, c'est notre objectif. Et on aura toujours besoin de bénévoles, comme habituellement la Journée internationale des maladies rares. Euh, le CHU euh, réalise un, trouve, un village des maladies rares en partenariat avec la ville de Lille. Euh, donc, euh, on a énormément de bénévoles qui viennent nous aider. Et, et bien sûr, vous pouvez contacter la plateforme. Alors, ah, Vous voyez les questions Oui, pardon Monsieur Gautrand, vous voulez. Oui, je voulais répondre à ça. Il y a eu dix plateformes qui ont été ouvertes dans la première vague. Ah ben, voilà. Et il y a un nouvel appel d'offres en cours pour en ouvrir environ dix supplémentaires pour en effet essayer de couvrir. Alors nous, on a un gros CHU. Du coup, on a la chance d'avoir une plateforme pour notre établissement, bien étendue à la région. Mais dans beaucoup de régions, c'est deux trois CHU qui se regroupent pour avoir une plateforme commune. Tout dépend de la taille. Et il y en a plusieurs à Paris, par exemple, parce que la taille est telle qu'une seule plateforme ne serait pas raisonnable. Est-ce qu'il y a des spécialistes concernant la maladie auto-immune, syndrome de Gougerot okay. <rire> pas, pas sûr. On en a un. Et il est sur la plateforme oui, c'est tout à fait notre expertise, donc le syndrome du bourgeois de graines, c'est une maladie auto-immune. Je coordonne au sein de cet établissement le centre de référence du syndrome du gauche de graines et des autres maladies auto-immunes systémiques. Donc oui, on peut être là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous apporter des informations complémentaires, mais attention, nous ne sommes pas là pour qu'au CHU de lit tous les patients avec maladies rares, tous les patients avec syndrome du bourgeois de graines, soit prise en charge dans notre établissement, ce n'est pas notre vocation. Il y a des hôpitaux dans la région qui ont une grande expertise aussi dans le domaine. et D'ailleurs, il y a des hôpitaux dans la région qui sont des centres de compétences aussi et avec qui nous avons des partenariats. Donc, surtout les maladies rares ne sont pas faites toutes pour être suivies dans notre établissement, mais on est là pour nous assurer que votre suivi est optimal là où vous êtes pris en charge. Euh, Quelqu'un demandait euh, dans quelle mesure les assos euh, peuvent-elles vous aider Les associations de patients, comme l'a dit le professeur Vautran, sont la clé, la clé de, du lancement du plan maladie rare en France, la clé de tout ce qui se fait autour des maladies rares, la clé de tout ce qu'on a pu construire ces 20 dernières années autour des maladies rares. Et il y a évidemment des associations partenaires dans notre CHU, des associations de maladies rares, qui sont impliquées dans la plateforme Plémara, et certains membres, certains représentants de ces associations sont d'ailleurs au comité de pilotage de la plateforme Plémara. La plateforme Plémara est toute jeune, toute naissante, elle a 3, 4, 5, 6 mois. On est en train de se construire dans une période un peu compliquée, mais évidemment, on va revenir vers vous, parce que la plateforme a quatre missions minimum, c'est d'avoir des actions vers les associations, vers les patients, vers les soignants et vers les professionnels de santé. Je note plusieurs questions sur euh, euh, le guichet unique. Euh, par exemple, la question d'Anne-Sophie. Euh, lors d'une réunion d'information organisée par l'association Polypose Adenomateuse France, un représentant du CHU de Lyon avait déjà relevé les coordonnées de patients pour la création d'un fichier national et veillé au suivi dans le cadre de la transition ado-adulte. Est-ce qu'on doit renouveler notre inscription auprès de la plateforme lilloise étant suivi au, au CHU de Lille euh, les, les centres de référence travaillent en réseau et travaillent ensemble. On ne multiplie pas, on ne duplique pas les registres, les, les réseaux. Les, voilà. Et donc, euh, un patient avec une maladie rare consulte au CHU de Toulouse, de Lyon ou à Lille, euh, il aura des, euh, en face de lui des professionnels qui travaillent ensemble, c'est une organisation obligatoire, à qui vont donc partager les mêmes protocoles, et s'il y a un, un registre ou un protocole, il sera proposé de la même manière. Donc, ce n'est pas la peine de dupliquer quelque chose qui existe. D'accord. Bon, donc, vous confirmez que les synergies, euh, enfin, ça, ça y, a y va Absolument. Euh, il y a, il y a vraiment une complémentarité. Bien sûr. Or, elle est bien quand même, cette question de Fatima, euh, parce qu'elle est d'actualité. Faut-il vacciner les personnes atteintes de maladies auto immunes je dois vous dire que je coordonne la filière FAI2R, je suis coordonnateur national adulte de cette filière. La filière est très active depuis le début de l'épidémie Covid. Vous devez connaître FAI2R, c'est le site internet qui la fonctionne depuis plusieurs années et qui apporte très régulièrement des recommandations concernant la vaccination des maladies auto-immunes. Et d'ailleurs, la DGOS, et le professeur Alain Fischer avec qui nous avons travaillé ont permis de définir des patients prioritaires pour la vaccination parce que identifiés comme à haut risque de forme sévère. Ceci est très très clairement défini par les textes, affiché par la filière. Et je vous conseille de faire FAI 2R ou de me contacter. Je vous mettrai en lien avec cette filière de façon à ce que vous ayez très régulièrement toutes les informations. La réponse est oui, il faut vacciner même quand on a une maladie commun. Entre nous, c'est la seule façon pour qu'un jour, nous retirions tous ici notre masque, parce que si la population n'est pas vaccinée, la continuera. On sait qu'il n'y a pas de risque de vacciner. Quand on a une maladie auto-immune, il n'y aura pas de pousser de maladie auto-immune, parce qu'on a une grande expérience de la vaccination dans les maladies auto immunes Et on sait que ça vous protégera. Et si vous répondez à des critères très précis, vous serez prioritaire au sein de notre établissement, la vaccination. La semaine dernière, j'avais un patient en fin de semaine en consultation que j'ai identifié comme prioritaire. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il est vacciné. Donc le CHU est très réactif pour ces patients fragiles. Euh, vraiment, la dernière question sur la plateforme, il y en a énormément, mais euh, la dernière, quel lien entre la plateforme Plemara et l'alliance maladies rares que vous citez tout à l'heure, ou encore maladies rares infoservice alors, nous travaillons main dans la main avec l'Alliance maladie rare qui fait partie de notre comité de pilotage et de notre comité euh, consultatif. D'accord. Euh, donc, les deux gouvernance enfin, euh, de, de Plémara. Donc, euh, on était encore euh, hier avec le professeur Achula euh, en ligne avec l'Alliance euh, maladie rare, maladie rare infoservice. Tout à l'heure, j'ai dû passer une question par rapport à la filière Brain Team. Euh, voilà, sachez qu'on travaille, travaille tous en réseau et voilà. Euh, ouais. Alors, vous restez autour de, de cette table et euh, sont avec nous euh, à distance le docteur Sébastien Sangès, chef de clinique assistant, Joanne Vaneste, euh, je vous vois, là, vous êtes euh, psychologue clinicienne, Nadia Bedreddin, présidente de l'association APMF, le professeur euh, Florence Petit, généticienne, le docteur euh, Véronique Bruno Danel, vous êtes neurologue, vous avez toutes et tous une pratique, évidemment, de... De l'annonce. Euh, je vais revenir vers euh, Christine Roger parce que jusqu'à 20h, avec ces euh, praticiens, ces experts, on va essayer de vous partager le maximum de, de clés hein, sur ce, euh, cette étape telle, tellement importante de l'annonce du diagnostic. Comment ça s'est passé pour vous, Christine Eh bien, à l'époque, euh, comme je vous dis, on m'a diagnostiqué cette maladie et on m'a dit que c'est la maladie. Euh, enfin, dont on entend plus parler, mais qu'on ne voit jamais, parce qu'on était peu de cas identifiés à l'époque, hein, en 92. Donc c'est vrai que ça a été. Euh, J'ai reçu ça, euh, une info, mais bon, après, euh, je suis complètement perdue. C'est ce que j'avais. On a quand même moins bien accompagné, je pense, à l'époque. Enfin, il y avait un flou. Un flou, voilà, c'est pour ça. Pas de recul. Voilà, Pas de recul. Pas... Mais sur l'instant, assez... il se passe quoi sur l'instant Vous vous rappelez de ce moment-là, de, de, de, bah, de l'échange avec je me suis le médecin dit, euh... Bon bah, on ne peut pas me dire les, les choses à fond. Et, bon, je me suis dit, euh, certainement, que je n'ai pas une expérience de vie très longue. Donc, j'avais des petits-enfants. Et je me suis dit, je ne verrai pas grandir mes enfants. C'est ce que. Mmh. Euh, voilà, et ça, euh, Bien en sûr. deux jours, j'ai pleuré. Enfin, je n'arrivais pas à monter. Je qu'est-ce qui m'arrive Et puis après, euh, bon, après j'ai eu plusieurs annonces. Après, Alors après eu rencontre euh, avec le docteur Wallard euh, Oui. Alors là. Ah ben là, euh, bon, enfin, bon, j'ai eu des très bons contacts avec le docteur Wallard. Et. Euh, non, mais lui, il m'a orienté dans une association. Euh, puis après, c'est vrai que j'avais bah, une bonne communication parce que c'était quelqu'un de vraiment humain. Euh. Bon, et puis, j'avais confiance en lui. Euh. Enfin, de toute façon, j'ai le souvenir quand on devait me poser des grains pour euh, les motoristes, mmh. il n'y avait que le docteur Wallard qui pouvait euh, m'approcher parce que... Mmh. Le premier drain qu'on m'a posé, j'ai eu une, mmh. une mauvaise expérience. Bon, après, je veux dire. C'est comme ça, mais oui, c'est vrai, heureusement qu'il était là, il m'a toujours accompagné, jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, très vite, euh, je oui. crois que le docteur Wallard vous, en est, enfin, vous, en est, vous a fait rencontrer un ou une psychologue, je ne sais plus. Euh, oui. Ça, c'est déterminant oui. aussi. Quel, quel, quel apport qu ils m'ont annoncé euh, un peu plus tard parce que. La, la solution, ça serait certainement la transplantation oui. à l'avenir. Bon, je pas du tout d'accord. Euh, je veux dire, j'avais beaucoup mal accepté. Et donc, il m'a fait rencontrer une psychologue pour faire un chemin, enfin, essayer d'accepter hein, et puis de voir pourquoi justement... Enfin, et remettre les choses euh, dans voilà, les bonnes cases euh, quoi, hein, de, de votre parcours. C'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, à... et à digérer parce que pour mmh. moi c'était attendre la mort de quelqu'un pour pouvoir euh, continuer à vivre. Hein. Bien Et sûr. Ça je, je pas. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, bon, après il y a les associations qui aident. Mmh. Que, euh, Vous avez adhéré à, à Flamme Flamme. J'ai adhéré à Flamme. Oui, adhéré à flamme. Bon, après j'ai un petit peu lâché parce que euh, ça me renvoyait trop à ma maladie. Donc j'ai un petit peu. Prendre du recul, et là ça y est, j'ai réadhéré. Oui, vous y retournez maintenant, c'est bien, là, j bien sûr. J'ai fait un chemin, j'ai guéri, donc et puis, euh, je pense que c'est important de pouvoir discuter avec des personnes qui ont la même maladie. Et puis euh, bah, ma famille, en fait, j'essaye, enfin, je suis très bien entourée, mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie quand même de pas trop les impacter parce que. Parce que... Bah, pour les protéger, en fait. Ouais. Euh, déjà, mais... il cette maladie, bon. Il faut... mais, euh, il faut y accepter euh... qu'ils vous protègent aussi. Oui, aussi. Mais je sais hein, que... C'est ce que fait votre mari. Bon. Voilà, mes enfants. Mais, mais il me reproche que je parle enfin, pas assez de ma maladie. Mmh. Pour... Joanne Van Est, euh... merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, clinicienne. Euh... Expliquez-nous quels sont les ressorts qui se jouent dans l'annonce Alors, en fait, moi, je travaille pour la mucoviscidose. Je travaille en pédiatrie et chez les adultes. Et donc, la mucoviscidose, c'est la, la maladie euh, la plus fréquente des maladies rares. Et, et elle est dépistée euh, à, à la maternité. Donc, bien sûr, les parents n'ont pas les résultats tout de suite. Ils rentrent alors au domicile. Et c'est plus ou moins à un mois de, de vie de l'enfant que le médecin recontacte les parents en expliquant qu'il y a un doute euh, au niveau du, du dépistage. Et donc, la famille revient le lendemain pour un examen complémentaire qui est le test de la sueur. Et c'est dans la journée que la famille reçoit euh, la mauvaise nouvelle, en tout cas mmh. l'annonce de la maladie. Euh, c'est très différent euh, dans le dépistage parce que les, les familles ne s'attendent pas à recevoir euh, une mauvaise nouvelle, euh, ce qui est très différent à d'autres maladies rares ou parfois... Euh, en effet, ça dure des, des, des années avant de trouver finalement un nom aux symptômes et que parfois, ça peut être un soulagement aussi finalement d'avoir un nom un nom posé comme ça et puis peut-être envisager un traitement ou une solution. Il y a une première pratique, Joanne Vanesse, que vous avez connue, où le médecin annonçait et après, après, l'équipe paramédicale, et médicale, prenaient le sujet. Euh, Aujourd'hui, vous, alors expliquez-nous votre pratique, euh, vous êtes <rire> présente auprès du médecin au moment de l'annonce, et qu'est-ce que ça apporte ça, aux patients Alors, Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, en effet, je me, re, je me présentais aux familles, souvent dans l'après, quelques semaines après, et c'est vrai que le, le lien, c'était compliqué pour les familles de pouvoir saisir euh, mon aide, parce que déjà, ils n'étaient déjà pas euh, demandeurs, euh, et puis voilà, parler à un psy à un moment où on n'est pas très à l'aise, c'était compliqué. Et donc, il y a 15 ans à peu près, avec les médecins, avec les équipes, on a essayé de réfléchir pour penser l'annonce autrement et réfléchir comment apporter ce soutien plus naturellement, spontanément. Et donc, on, voilà, depuis une quinzaine d'années, je suis présente quand le médecin fait l'annonce. Le lien étant, voilà, est là d'emblée. Euh, voilà. Après, bien évidemment, je m'adapte en fonction de chaque couple, de, de, de ce qui se passe aussi dans cette rencontre. Mais il y a, il y a un lien qui se crée d'emblée et les choses sont beaucoup plus naturelles, plus faciles pour ensuite accompagner, accompagner les familles. Alors je, je, fais réagir, je fais réagir tout de suite… Euh, les, les, les médecins qui sont autour de, de cette table, parce que euh, Joanne Vaneste nous explique que sa présence fait que dès l'annonce, démarre un cheminement. Alors que, bah dites si vous êtes d'accord ou pas, hein, l'annonce face à face, médecin seul, qui est pourtant une pratique hein, qu'on qu entendra tout à l'heure, Bon, il y a la sidération à gérer aussi. Quel est votre avis là-dessus alors moi, je, je, rejoins, euh, je, re, je rejoins le témoignage de Johan. je m'occupe de maladies dont la révélation est très précoce, quelquefois rentrée natale, juste à la naissance, avec de fait euh, un drame soudain qui tombe, hein, on n'est pas dans une errance, mais un drame soudain qui tombe euh, dans une famille qui attendait un bébé avec toute son espérance, son attente, et puis à qui on annonce une mauvaise nouvelle. Et annoncer une mauvaise nouvelle, ça ne peut jamais bien se passer on peut prendre tout ce qu'on veut et... Euh, et C'est a... une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Donc on a appris à une sidération et on a appris exactement comme le témoigne le Joanne par exemple, à le faire à plusieurs voix, pour être plusieurs, à repasser, à prendre le temps. Et j'ai je, je, le souvenir par exemple d'une maman d'un enfant avec une, une maladie dont je m'occupe qui, mm -hmm. euh, plus de dix ans après, euh, n'avait pas tout à fait encore entendu. Ils n'entendent pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas l'information. Et euh, il faut savoir prendre le temps, revenir. Et donc, le fait d'être à plusieurs pour le parler, d'abord, ça individualise. Ça tisse des liens extrêmement forts. Hein, quand vous avez annoncé à un patient une mauvaise nouvelle, en général, ça ne le laisse pas indifférent. Il se souvient de votre visage euh, assez longtemps. Et ça permet ensuite de repasser. Le, le, mon expérience, par exemple, c'est qu'au début, de mon, alors, en pédiatrie, mais c'est un, une pratique, surtout quand on est en face de parents et d'un enfant qui n'entend pas, euh, pas forcément, qui ne comprend pas le, le, la parole verbale, qui comprend énormément de choses et très tôt. Hein. Euh, on, on est cache, on dit les choses, on ne cache pas les choses. Eh bien, j'ai appris à, avec l'expérience à y aller mollo, à annoncer un peu et revenir le lendemain, ou que quelqu'un de l'équipe, une infirmière, un psychologue, quand on a la chance d'en avoir, un autre membre de l'équipe, qui s'en occupe, puisse réécouter les questions et revenir derrière pour que cet inacceptable devienne entendu et compris. Donc, Johan Van Est, euh, après je donne la parole au professeur Achula, Johan Van Est, l'annonce n'est pas un instant T, l'annonce c'est une démarche. Oui, en tout cas, au niveau psychique, on peut, on peut repérer trois grands temps. Il y a le temps, comme M. Gautran disait, le temps de la sidération, le temps du traumatisme, un temps qui s'arrête, qui, qui est figé. Et puis ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de, de, de, de digérer tout ça. Euh, où Il y a les mécanismes d'efflance qui se mettent en place. Il y a les deuils, deuils, deuils de, de l'enfant rêvé, deuils, euh, voilà deuils d'un de, avenir en tout cas projeté. Et puis, la troisième étape, c'est toute la question de surmonter l'épreuve, de peut-être en effet euh, apprendre à vivre avec, à faire avec. Ça ne veut pas dire accepter. Enfin, je pense que ça reste inacceptable de, de, de, de vivre avec la maladie, mais, mais les familles apprennent à faire avec. En tout cas, c'est ce, ce que nous renvoient souvent les familles. Alors, euh, euh, Eric Achula va, va, va donner son point de vue. Et après, vous nous raconterez la parabole de la belle au bois dormant. Mmh. D'accord Très vous bien. Euh, Eric Achillant, tout d'abord. l'annonce euh, en médecine adulte, dans la maladie autonique, c'est très, très, très différent de la maladie en pédiaté pour différentes raisons, mais euh, dans le domaine que je couvre, dans la maladie autonique ou dans le thématoire, la plupart de ces maladies sont non génétiques. Donc, l'annonce d'une maladie génétique est sans doute probablement beaucoup plus traumatisante qu'une maladie non génétique. Néanmoins, il y a des situations très diverses. En fait, je dois dire que la situation dépend de chaque patient. Mais en médecine adulte, il y a souvent un problème en matière de maladies rares, d'errance. Et l'errance de en médecine adulte, quelquefois, a duré toute la vie jusqu'à ce qu'on rencontre le patient. J'ai eu des errances de 60 ans, 60 années d'errance. On a eu des errances de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, quelque part, l'annonce... Du diagnostic peut-être en fait c'est ambivalent. Parfois c'est un soulagement parce que c'est un patient qui était en attente d'un de diagnostic depuis des années et des années, mais un soulagement douloureux parce que dès lors qu'il y a une étiquette qui est portée, il faudra la porter et tout le reste vie, mmh. Parce que ces maladies sont chroniques et longues. Donc parfois c'est un soulagement, parfois c'est une douleur. Et donc en médecine adulte. Annoncer ah une maladie génétique parce que nous en avons parfois, c'est souvent douloureux parce que ça fait retomber la cause sur ben, les parents de cet adulte. Et souvent, c'est donc une situation compliquée. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des maladies génétiques qu'on guérit. Il y a des médicaments qui permettent de mettre en rémission complètement des maladies génétiques. Et j'ai vu des maladies génétiques chez l'adulte pour qui l'annonce du diagnostic d'une maladie génétique était une libération. D'accord. Parce que le médicament permettait de guérir ah. la maladie. Pour ce qui concerne une maladie auto-immune, là, euh, l'annonce du diagnostic est quelque chose qui n'est pas aussi structuré qu'on l'a entendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas la pièce confortable avec le psychologue, le médecin. Et donc, c'est toute une stratégie d'annonce, effectivement, parce qu'on peut quelquefois, le médecin d'adulte, avoir fait le diagnostic, mais ne pas l'annoncer parce qu'on sent que le patient n'est pas prêt à l'entendre et je prends l'exemple de la sclerodermie d'une patiente que j'ai suivi deux ans, euh, je savais qu'elle avait une sclérodermie, mais elle n'était pas prête à l'entendre ça n'allait pas changer, en ah charge immédiate, donc j'ai préféré attendre et sentir qu'elle devenait à l'écoute de ce que j'allais lui dire pour accepter le diagnostic. Donc les situations sont très très variables. Alors patiente. quand même il y a, il y a un, un invariant que vous exprimez, c'est qu'il euh, faut structurer l'annonce. Euh, et, et par ailleurs, c'est une question de tempo, il ne faut pas non plus euh, annoncer tout et trop tôt. C'est quoi votre pratique Alors, la pratique, j'ai une expérience très malheureuse, très malheureuse. Euh, dans notre centre de référence, on a développé, euh, dès sa création en 2005, l'éducation thérapeutique du patient, avec plusieurs programmes d'éducation, et donc on était très sensible à l'écoute du patient à, sa, à, son, à tout ce qui concerne la vie du patient, l'entourage du patient, sa famille, ses enfants, l'école. Il faut tenir compte de tout ça avant de faire une annonce. Et on a tenté, l'équipe, de structurer cela dans une salle comme nous sommes ici avec, avec une infirmière, un médecin, deux médecins. Et puis, on avait invité un couple à une consultation d'annonce. Et le couple n'était pas du tout prêt à entendre tout ce qu'on qu leur a dit. Et donc, euh, cette annonce a été extrêmement douloureuse, mmh. tant pour le patient que pour nous. Mmh. Et donc, on n'a pas récidivé cette euh, expérience. Mmh. Je pense que l'annonce en médecine adulte est sans doute différente de l'annonce en médecine pédiatrique, surtout en médecine pédiatrique quand il y a une maladie génétique. Et donc, euh, il y a des recommandations de l'HAS pour annoncer oh, les maladies chroniques et on essaie de les suivre. Mais donc, c'est en fait, chaque cas est différent, je crois, et on ne peut pas établir des règles en médecine adulte sur comment structurer et faire une analyse. Je vais donner la parole au docteur Véronique Bruno Danel. Vous êtes donc neurologue, responsable de centre de référence sur la sclérose et, et, et d'autres maladies rares du neurone moteur. Vous, dans nombre de cas, vous devez annoncer l'incurabilité aux patients donc, c'est de la complexité à la complexité. Expliquez-nous quelle est votre, votre pratique, parce que quand c'est complexe, c'est complexe. Quoi. Donc, merci de donner la, donner la place aux maladies neuroévolutives. Bon, je, je travaille au, au service de patients qui ont une maladie grave et assez rapidement neuroévolutive. Ce que j'enseigne aux, aux étudiants et, et aux jeunes internes, c'est que l'annonce, en fait, c'est… C'est dire au patient de sorte que le patient souhaite et demande à en savoir plus. C'est un peu un fil rouge dans l'annonce qui nous permet nous d'abord d'engager, de maintenir une conversation. cette conversation qui est efficace au plan de l'intégration diagnostique puisque en même temps que le patient nous questionne, on répond, on l'amène à, à comprendre et à connaître sa maladie, donc à l'intégrer en, en ayant en quelque sorte une assurance de respecter son rythme. Euh, un patient qui ne, ne pose aucune question, c'est suspect d'un traumatisme psychique et il faut inévitablement ralentir, revenir un peu en arrière. Notre visée, c'est rendre le patient totalement compétent et d'être capable de consentir à des choses parfois un peu délicates à, à accepter dès, dès le diagnostic. Quand une maladie va vite, ben c'est vraiment un, un, une épreuve psychique extrêmement compliquée. Euh, il faut très vite intégrer, très vite prendre des décisions sur des suppléances vitales, par exemple, hein, ventilation au masque, nutrition artificielle, ou mise en place d'équipements à domicile de compensation du handicap. Tout ça, ça va parfois très, très vite. Donc, euh, il faut que l'annonce agnostique ne vienne pas empêcher la personne à réaliser des consentements en pleine autonomie. Et pour ça, il ne faut pas les choquer. Euh, et on peut très rapidement choquer, euh, choquer au, au plan psychique une personne… Euh, par une annonce diagnostique trop, trop, trop rapide. Ou... Voilà. Et puis, comme le dit la psychologue qui travaille avec moi, si tu vas trop vite, le patient écoute 10% de ce que tu as dit et les 90% de ce que tu as dit, ils n'a pas entendu. Donc, il faut tout commencer. Euh, alors, pourquoi c'est aussi choquant enfin, Dans mon expérience, euh, voilà. ce qui est choquant aussi, c'est que souvent les personnes se sont documentées avant de rencontrer le médecin du centre, euh, du centre expert et Internet a fait beaucoup de dégâts puisqu'Internet donne des informations ah, généralistes qui ne sont pas individuelles. Hein. Ouais. Bien sûr. Euh, les infos qu'on trouve sur Internet, c'est comme des, des, des questions d'internat qu'on disait, qu disait pour ma génération. Enfin, c'est une encyclopédie médicale, mais il euh, n'y a rien d'individuel. Or, euh, ce qui est important dans le travail médical, c'est qu'on connaît la théorie, nous, bon, donc qu'on peut la trouver sur Internet, mais on applique une théorie à un patient. Ensuite, on sait très bien que le vécu d'une maladie dépend de nombreux facteurs, et que chacun a un vécu unique. On a un, co un contexte unique, un passé unique, des attaches uniques, un mode de vie unique et on a une maladie qui, quelque part, phénotypiquement, comme on dit, elle va être vécue différemment d'un sujet à l'autre. Et je m'occupe d'une maladie qui est assez hétérogène en plus, donc on a, les patients ont vraiment besoin du médiateur que l'on est, nous médecins spécialistes, parce que la maladie est tellement hétérogène qu'ils ne vont pas se trouver sur Internet très précisément et ils vont choper ça et là des choses qu'ils ne maîtrisent pas, donc comme des médianes de survie, ce qui au plan individuel n'est pas un pronostic, et ils risquent de se trouver choqués. Surtout dans une maladie qui est très connotée au plan sociétal, c'est-à-dire que vous avez des représentations qui sont véhiculées, qui sont parfois choquantes pour un individu et qui ne représentent pas sa réalité, ni même sa réalité future. Mmh. Donc, on a ce choc avec Internet qui est très dommageable, surtout si les patients l'ont consulté avant de nous voir, nous voir, et on est obligé de déconstruire pendant un certain temps des représentations qui font mal, pour ouvrir le patient à sa vraie annonce, sa annonce à lui, ce qu'il a exactement. Je voudrais continuer ce premier tour de table en m'adressant au professeur Florence Petit. Vous êtes généticienne, vous faites des consultations maladies rares, vous faites des diagnostics, alors malformations, déficiences intellectuelles, prédispositions au cancer, etc. Vous en plus, vous avez à gérer... Enfin, gérer, à absorber, à traiter la culpabilité éventuelle du patient. Expliquez-nous votre pratique. Oui, bonsoir à tous. Euh, donc Effectivement, je peux rebondir sur, sur ce qui a été dit. Euh, donc, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a aussi deux de situations dans l'annonce. Il y a des annonces qui sont attendues. Euh, un patient qui en est en errance diagnostique depuis longtemps et auquel cas, effectivement, comme le disait le professeur Achula, ça peut être au contraire un soulagement. Et puis, il euh, y a des annonces euh, qui sont attendues également dans le cadre de qu'on appelle le diagnostic prédictif, c'est-à-dire ce sont des euh, patients qui vont venir nous voir en consultation parce qu'ils connaissent euh, l'existence d'une maladie héréditaire dans leur famille. Par exemple, ça peut être une maladie à révélation tardive, euh, un, des cancers d'origine de, génétique ou bien des maladies neurodégénératives. Et le patient vient justement pour bénéficier du test génétique et savoir s'il est à risque ou non euh, de développer cette maladie. Donc, dans, dans ce cadre-là, dans le cadre du c'est des, des annonces qui sont très encadrées, puisque avant de réaliser le test génétique, le patient va bénéficier d'un encadrement psychologique. Donc l'annonce va se faire en présence du psychologue et puis il y aura également un suivi post-annonce, d'ailleurs, quel que soit le résultat, qu'il soit favorable ou non. Euh, donc nous, en, en génétique, donc on, on a dit hein, 80% des, des maladies rares sont d'origine génétique. Donc euh, on est confronté également à la dimension euh, familiale. Euh, donc en ce qui concerne cette dimension familiale, euh, l'annonce peut certaines fois avoir... Euh, entre guillemets, des points positifs, c'est-à-dire de pouvoir donner ce qu'on appelle le conseil génétique. Est-ce qu'il y a un risque de récurrence de cette maladie pour un couple qui a eu un enfant atteint Qu'est-ce qu'on peut proposer dans le cadre, par exemple, d'un projet parental Donc ça, c'est les aspects qu'on peut, qu peut montrer comme positifs. Mais ensuite, il y a également... Quelles autres personnes de la famille peuvent être à risque et qui est-ce qu'on doit dépister Et donc là, le, le patient se retrouve un petit peu en position de devoir en discuter avec sa famille, donc transmettre l'information à la parentèle. Donc, c'est des patients qui sont déjà éventuellement fragilisés par, euh, par une annonce et qui peuvent être en difficulté avec cette, cet aspect-là. Donc euh, euh, là, effectivement, on va... Accompagner dans la mesure du possible les patients, éventuellement en leur remettant un courrier qu'ils peuvent transmettre à leurs apparentés. On a l'accompagnement des, des psychologues également pour savoir comment aborder ces éléments avec les, les apparentés. Et puis, euh, pour ouvrir un petit peu aussi euh, les, di les différentes situations possibles, là, on, on parle d'annonce diagnostique, mais on est également des fois confronté à une annonce de non-diagnostique. Et ça, ça peut être difficile euh, aussi euh, à vivre, euh, par exemple, pour des, des patients qui sont suivis depuis longtemps et puis, pour lesquelles on a pu proposer des, des analyses très poussées, comme un séquençage de l'exome, c'est-à-dire de l'ensemble des gènes, ou un séquençage du génome même. Et euh, malgré cela, euh, malgré ces analyses très très poussées, certaines fois, eh bien on n'a pas de diagnostic. Et finalement, ces consultations-là, euh, d'annonce de non-diagnostic, euh, peuvent être aussi euh, difficilement vécues euh, par les familles. Bien sûr. Donc je reviens vers euh, Joanne Vaneste, euh, votre histoire de la belle au bois dormant. Vous vous rappelez tous hein, de. Du conte de la Belle au bois dormant, hein, par cœur. Hein. Oui, oui. Lors de la pré de la préparation pour cette soirée, en effet, j'avais fait un parallèle avec le conte de la Belle au bois dormant, où finalement, sur le berceau de l'enfant, les fées, et les marraines viennent, voilà, viennent annoncer un destin merveilleux, radieux, et puis il y a la sorcière maléfique pour se venger des parents, quand même. Euh, jette un mauvais sort sur cet enfant qui vient un peu briser, euh, briser ce destin. Donc c'est vrai que dans l'annonce aussi, il y a parfois la culpabilité des parents. C'est ce qu'on peut entendre. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour hériter ça On n'a pas de chance. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du destin. Euh, mm. Voilà. Et puis euh, donc voilà, j'avais fait en effet un parallèle avec ce conte. C'était juste ça. Frédéric Gautran Oui. Euh, je je voulais revenir sur euh, quelques points qui ont été abordés sur euh, l'annonce à l'enfant. Euh, on s'adresse à l'enfant, quel que soit son âge. On s'adresse bien sûr à ses parents hein, avec leur vécu. de hein, ce que vous aviez bien signalé de l'itinéraire de, de chacun, de la culture Vous imaginez dans votre familles, c'est pareil, des de cultures différentes, la, la difficulté qu'il peut y avoir. Il y a euh, deux points que je voulais mettre en, plus en plus. Plus. Le premier, c'était de ne pas oublier les frères et les sœurs, oui. souvent des parents jeunes avec d'autres frères et sœurs, et l'annonce d'un enfant malade qui va venir à l'hôpital, qui va monopoliser l'attention euh, de ses parents, euh, ne serait-ce que par le soin, par le, euh, le stress, l'anxiété, la douleur que ça implique, va impacter de façon fantastique euh, les frères et les sœurs. Et hein, on a appris, on, a, on travaille dans notre camp de référence, avec euh, de recherche en psychologie, de humaine et sociale, d'avoir mesuré et d'essayer d'impacter ce que la patrie qu on vit toujours dans la bagarre, parce qu'on préoccupe pour l'enfant malade et ses parents, euh, peuvent aussi payer euh, de cette annonce diagnostique. Et le deuxième petit point euh, comme PIA, c'est que l'annonce diagnostique, quand elle est faite très tôt, euh, elle a été comprise par les parents, mais pas par l'enfant, je parle d'un nouveau-né, ou d'un enfant tout petit. Et on doit revenir à 10 ans, 12 ans, euh, quand il arrive à l'âge de raison, quand il arrive à l'adolescence, ou à la transition dont on parlait tout à l'heure, pour quelquefois reprendre à zéro avec des schémas. que euh, Sur une maladie, l'enfant est né avec, ses parents ont tout à fait compris. On a évité ensuite d'en reparler parce que c'était comme ça. Et l'enfant le, qui va lui-même créer son, son chemin, sa propre idéalisation des choses, son orientation à l'autre main, quelquefois qu'on recommence, une annonce diagnostique, alors qu'il est adolescent et que la maladie est connue depuis 15 ans. Mm -hmm. Alors, docteur Sangès, on vous attend là maintenant parce qu'il y a beaucoup de questions autour de « mais qu'est-ce qu'on fait en fac »,« qu'est-ce qu'on dit ?»,« comment on enseigne l'annonce ?» Vous êtes chef de clinique, assistant, maître de conférences universitaire, praticien hospitalier. Quels sont aujourd'hui, comment euh, enseigne-t-on les outils de l'annonce Qu'est-ce qui se passe Expliquez-nous. Oui, oui. Alors, effectivement, le, les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Donc, je suis, moi, je suis médecin interniste dans le service du professeur Achula. Je suis aussi euh, coordonnateur adjoint de la plateforme Présage, qui est en mm -hmm. fait le centre de simulation en santé de la faculté de médecine de Lille. Et euh, c'est un peu euh, finalement avec cette casquette-là que je m'adresse à, à, à tout le monde ce soir. Euh, bah, justement, l'enseignement le, de l'annonce, euh, au même titre que le reste de la médecine, jusqu'à très récemment, ça se faisait essentiellement... Euh, euh, dans des amphis euh, ou euh, dans des salles de dé et euh, finalement avec une abord euh, de cette situation très théorique et euh, très peu de mise en pratique parce que finalement l'occasion ne se présentait pas toujours euh, lors des stages des étudiants, des internes et, que, et, et, et donc on arrivait souvent dans des situations où euh, ben, les étudiants avaient une tête bien faite, une tête bien pleine, ils avaient beaucoup de connaissances et en pratique, euh, malheureusement, ils n'étaient pas forcément extrêmement à l'aise, extrêmement compétents, euh, pour réaliser tout un tas de choses de, de, de, de, de situ dans un tas de situations assez pragmatiques et en particulier euh, l'annonce. Et donc, euh, on, on investit en France depuis les 5 et 10 dernières années une nouvelle méthode pédagogique qui s'appelle donc la simulation en santé, alors qui est assez récente pour nous, mais finalement qui existe depuis une trentaine d'années sur le, con, le continent nord-américain et euh, qui consiste tout simplement en fait à mettre en situation les étudiants c'est-à-dire qu'on euh, les met dans un environnement sécurisé qui reproduit l'environnement hospitalier, donc c'est euh, des euh, salles qui ressemblent à des chambres d'hôpital ou à des cabinets de consultation, mmh. en présence d'un faux patient. Et alors, le faux patient, ça peut être pour certains ateliers un mannequin robotisé, ou ça peut être, euh, comme dans le cas des ateliers d'annonce, euh, un acteur, alors parfois un acteur professionnel, parfois euh, un acteur amateur, hein, parfois un formateur qui va jouer le rôle du faux patient. Euh, et pourquoi euh, recourt-on un faux patient Tout simplement pour euh, éviter le traumatisme d'une annonce ratée avec, auprès d'un vrai patient. Euh, et donc... On a, euh, nous, ici, à la Faculté de médecine de Lille, euh, à l'heure actuelle, deux formations qui sont données. Une première formation qui vise vraiment les étudiants en médecine, donc les, euh, les mmh. étudiants, et une formation à destination des internes Interne. de médicale donc un peu plus tard dans leur cursus. Et on essaie de faire une formation assez évolutive, c'est-à-dire que quand ils sont étudiants, on les met dans une situation où ils n'annoncent pas un diagnostic, parce que c'est encore très très tôt dans leur formation, ils annoncent une mauvaise nouvelle. Donc, par exemple, il y a une tâche suspecte au niveau d'un poumon, et il faut expliquer ça donc, à un patient qui, là, pour le coup, est joué par un formateur, vous faites des mises en situation Tout à fait, c'est ça. Donc, on les met en situation pendant 10 minutes. L'étudiant joue le rôle du médecin. Un des formateurs joue le rôle de ce patient qui vient et qui se voit annoncer donc, une mauvaise nouvelle qui est celle d'une tâche sur les poumons. Donc, Il y a une petite une mise en situation qui dure 10-15 minutes. Et Au décours de cela, en fait, on fait un débriefing mm -hmm. euh, qui vise à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant au moment où il a délivré son annonce. Et si ça s'est bien passé, bah, essayer de faire du renforcement positif et essayer de souligner ce qui a été bien fait. Et si ça s'est mal passé ou s'il y a des axes d'amélioration, bah, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant, pourquoi est-ce qu'il a prononcé certains mots, pourquoi est-ce que euh, certaines choses ont été dites qui n'étaient pas forcément judicieuses. Essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant et peut-être d'essayer de rectifier euh, le tir à un moment où, justement, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir été mis en situation pour de vrai, entre guillemets. Ce cours s'appelle « Attitude ». Ce cours-là, qui est donné aux, aux jeunes étudiants, s'appelle « Attitude ». Il a été euh, mis au point par le docteur Morel Dubois, qui, est également, euh, qui mmh. travaille également dans le, dans le service du professeur Achula, donc qui est très versé dans les maladies rares. Et, et, et, et deux mots sur euh, le programme pour les internes à Diamède, où là on parle de l'annonce, hein, comme vous l'avez dit. Et là, pour le coup, les, les internes qui sont un peu plus vieux sont vraiment mis dans le cadre d'une situation où ils annoncent un vrai diagnostic d'une maladie chronique ou d'une maladie grave ou d'une situation complexe comme une fin de vie ou euh, ce genre de situation. Et là, c'est euh, euh, là encore qu'on part sur le principe d'une mise en situation, c'est-à-dire qu'il y a un interne qui joue le rôle d'un médecin. Et cette fois-ci, dans cet atelier-là, euh, c'est euh, le, le patient est joué par un interne et donc là c'est vraiment euh, très intéressant parce que c'est peut-être l'une des seules fois dans leur vie en tout cas on espère l'une des seules fois dans leur vie où ils seront dans les yeux de, de, de, où, où ils vivront cette situation avec ouais. les yeux d'un patient et donc ça c'est extrêmement enrichissant parce que du coup ils se trouvent dans une situation de miroir où ils vivent l'annonce d'un autre d'un autre point de vue et c'est très enrichissant ce qui se produit à, à, à ce moment là et donc ouais. c'est pareil ils sont mis en situation 10-15 minutes et après ça on débriefe et on essaye de corriger le tir lorsque ça s'est mal passé toujours en étant extrêmement bienveillant parce que ce sont des situations qui quand même sont qui sont, peuvent être extrêmement vulnérantes, extrêmement euh, mal vécues par euh, certains internes un peu fragiles. Donc on est vraiment là dans un contexte de bienveillance. Mm -hmm. euh, c'est que... une maladie, c'est une c'est une formation, pardon, euh, propre à la fac de médecine de Lille, je crois. Hein. Alors j'ai sous la main ici euh, deux médecins qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps que vous. Euh, ça va... Vous avez connu ça, vous Ça vous aurait aidé euh, Ça n'existait pas. Il euh, y a un net progrès dans la formation des étudiants, c'est un progrès énorme. Ça n'empêche pas le compagnonnage. Euh, tous les jours, dans un hôpital universitaire, on accueille des stagiaires, des internes, des jeunes, des paramédicaux. Et euh, apprendre en regardant les plus anciens ayant été un peu cabossés, ayant appris avec le temps. C'est aussi une manière importante d'apprendre. Donc, le, le compagnonnage, l'apprentissage au sens euh, boulanger du terme est aussi un élément très important en complément de ces éléments. Bien sûr, ne pas lâcher un jeune interne pour annoncer une maladie rare ou un diagnostic, même s'il a fait ses super formations, mais euh, aussi l'accompagner derrière. Bien sûr, plus on l'a anticipé, jamais la première fois chez le malade, hein, c'est la, la simulation, mais euh, ça n'empêche pas que derrière, il y a du compagnonnage. Et vous alors, je vais tout à fait dans le sens du professeur d'autran. Le compagnonnage est essentiel. C'est vrai que nous, nous n'avons pas été formés à cela dans notre faculté, que sous la faculté de Lille elle mis en place est extraordinaire. Une des questions que j'ai réussi à dire, c'est oui, la formation est obligatoire maintenant. C'est pas du tout facultatif. Et puis, le compagnonnage permet de se mettre en situation. Quand je fais une annonce diagnostique ou une annonce de mauvaise nouvelle, maintenant, je prends toujours un plus jeune avec moi pour qu'il observe la façon dont je présente les choses, pour qu'il observe le choix des mots. Récemment, encore, je faisais l'annonce du, du diagnostic d'une maladie chronique assez sévère. Eh bien, je sais que le patient n'entendra pas grand-chose. Il écoutera, mais n'entendra pas. Euh, et euh, il, il ne retiendra de la discussion qu'un seul mot. Et, et quand la discussion se termine, et en l'occurrence c'était un diagnostic de scérodermie systémique que j'annonçais, des stéréoscope d'amis systémiques cutanés limités. Mm -hmm. Et je dis voilà, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui, mais retenez un seul mot, limité, un mot rassurant, mm -hmm. pour continuer de travailler la prochaine fois mm -hmm. et avancer tout doucement. Nous allons aborder un, un autre aspect important de, de l'annonce. Euh, et on, on va entendre Najia Bedreddin, qui est présidente de l'association de patients de la maladie de Fabry, euh, qui qui va insister, je voudrais savoir, euh, euh, Madame Rongès, si euh, ça vous est arrivé, qui va insister sur un point, c'est pouvoir se rencontrer entre patients. Est-ce que vous, vous avez eu cette, euh, ces occasions-là et qu'est-ce que ça vous a apporté Chacune avait son parcours, donc il euh, y avait des dalles qui étaient déjà… Euh, greffé mm -hmm. une personne qui était déjà greffée dans l'association, qui disait que c'était une renaissance pour elle. Hein, de... Et après, bon, euh, c'est vrai que c'est toujours. Enfin, ça, ça, ça rassure, mais nous on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir cette maladie. et que C'est bien. bien, quoi, je dis. En ouais. assez... C'est enrichissant. Enrichissant, parce que. On voit chacune bah, le parcours, mm -hmm. comment ça évolue aussi. Enfin, c'est suivant les cas aussi. Bien sûr. Mais, euh, Alors, à la Bedredi, donc je rappelle qu'elle est présidente de l'association de patients de la maladie de Fabry. Vous-même, madame, 1500 cas en France aujourd'hui. Hein. Vous-même, vous avez appris à l'âge de 36 ans que vous étiez atteinte de, de, cette, de cette maladie. Euh, Qu'est-ce qu'apporte une association comme la vôtre sur cette étape, cette démarche, et non pas ce moment, on l'a bien compris, de l'annonce Expliquez-nous, Madame. Alors, il est important, je pense, qu'entre pairs, en fait, l'association, une association permet de, de se trouver entre pairs, entre malades, et de discuter, donc d'échanger par rapport à notre parcours. Donc, pour les patients, lorsqu'ils ils ont une suspicion de maladie de Fabry, la plupart du temps, ils appellent l'association dans un premier temps pour poser beaucoup de questions. Alors moi, comme je leur dis, je leur dis, je ne vais pas vous répondre à toutes vos questions. Attendez déjà d'avoir le diagnostic, un diagnostic qui sera ferme. Après, on se reparle parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent en étant persuadées d'avoir une maladie de Fabry. Et dans la réalité, souvent, ce n'est pas le cas. Et je leur dis, il est important, je ne vais pas vous assommer d'informations tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir cette maladie. Une fois que vous avez la maladie, on se, on se recontacte et je leur propose de venir à la rencontre nationale afin de rencontrer d'autres patients et des, et des médecins qui viennent répondre lors d'un week-end. Donc, ça reste très convivial. Donc, c'est autour d'une table ou autour d'un verre. Et ça permet vraiment aux, aux patients d'échanger et d'avoir une réponse à leurs questions. Parce que, tout à l'heure, à juste titre... Vous disiez que lors du rendez-vous, quand on vous annonce le diagnostic, on ne retient que 10 des informations. Donc, l'association va permettre d'apporter, peut-être pas les 90 restants, mais en tout cas d'apporter énormément d'éléments complémentaires. Pour vous, comment ça, ça s'est passé, l'annonce alors, moi, j'étais en errance diagnostic. et en fait, euh, mon frère avait perdu ses reins, ma mère avait fait un AVC, était méplégique, mais dans la, du côté de ma branche, personne n'avait euh, soupçonné la maladie de Fabry. Donc, moi, j'avais demandé aux médecins en leur disant, mais il y a quand même un lien dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il euh, y a, euh, voilà, entre ma mère, mon frère, mes, mes, mes tantes, mes cousins, enfin, c'était quelque chose d'assez… Euh, je voyais tout le monde mourir, en gros, les femmes à 65 ans et les hommes à 55 ans. Et en finalité, c'est moi qui suis allée voir le médecin en disant « il y a une maladie de Fabry, il va falloir rechercher la maladie de Fabry ». Donc, quand on m'a annoncé qu'il y avait la maladie de Fabry, que je savais qu'il y avait la maladie de Fabry, j'étais certaine de l'avoir, voir. Bah, ça a été un soulagement en ce qui me concerne. Ah oui. parce que, en France, je savais de contre quoi j'allais me battre. J'étais pas folle, j'avais des douleurs. Donc, ces, ces douleurs, elles s'expliquaient. C'est beau là. votre témoignage, madame. Euh, un, un, un autre point, euh, dans, dans, dans l'échange de, de préparation, vous, vous disiez que notre boulot, c'est aussi de relativiser auprès des patients. Vous vous rendez Et... compte comment relativiser enfin, C'est chaud, ça, expliquez-nous bah, souvent, moi je leur dis, euh, un patient, quand il, il appelle, il dit « moi j'ai une maladie de Fabry, euh, ma vie est foutue », je lui dis :« dis « non, la vie est pas foutue, on a de la chance, on a des traitements, on réussit à vivre, On est, elle est connue, c'est une maladie qui est quand même connue depuis euh, voilà 1880, donc elle c'est est une maladie qui est connue, on a la chance d'avoir des médecins spécialistes euh, partout en France, donc relativisons, on ne va pas mourir pas, tout de suite, parce que, et on a des traitements, donc c'est important de se dire… Euh, on sait contre quoi on va se battre et on sait exactement qu'est-ce qui va nous arriver avec ces traitements. Donc, c'est important de se dire, ben voilà, je, je sais maintenant euh, cette maladie, je sais euh, exactement ce qui risque de se passer pour moi et je sais aujourd'hui que je veux pouvoir avoir accès à un traitement, ce qui est très important, alors que dans les maladies rares, il y a plus de 98 des maladies rares qui n'ont pas de traitement. Nous, nous avons une chance, nous en avons trois. Mmh, oui, trois. On, a, on aurait envie d'aller dans son assaut, hein Christine Rogèze. Hein vous avez une question à lui poser À madame, à madame pour ce que vous voulez. Ben, en fait, les réunions, c'est au niveau euh, régional ou... Non, c'est national. En fait, on tourne sur toute la France afin que les patients, euh, enfin, que ce ne pas toujours les mêmes patients qui aient la même la distance la plus grande à faire. Donc, euh, on, on tourne sur toute la France. Un coup, on fait le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Donc, euh, j'espère qu'on pourra faire notre prochaine rencontre en octobre à Strasbourg, si tout va bien. Et il y a deux ans, on l'avait fait au Havre, vous voyez, donc on fait l'écart entre les deux. Je reviens vers Florence Petit pour aborder encore un sujet, et puis après, on échange avec vous tous. Euh, un, un patient pourrait dire, euh, « À vous, médecin, c'est votre quotidien, enfin, vous vous annoncez tous les jours, quoi. Euh, c'est de la routine. » C'est pas de la routine, Florence Petit. Non, ce n'est pas de la routine. Je pense qu'effectivement, euh, annoncer une, une mauvaise nouvelle euh, ne fait plaisir à, à personne. Euh, euh, on ne peut pas s'habituer à annoncer des, des mauvaises nouvelles. Euh, mais c'est sûr que lorsqu'on est en équipe, qu'on peut échanger euh, avec nos collègues, euh, euh, bon, on essaye de faire en sorte que ça se passe le, le, le mieux possible pour les patients. Ce qui est important, c'est de, de pouvoir prendre son temps. Euh, de faire une annonce euh, même s'il n'y a pas de protocole euh, c'est souvent du, du cas par cas il faut euh, euh, pouvoir avoir du temps pour répondre aux questions même si le, le jour de l'annonce c'est pas toujours euh, le moment où les, les patients vont avoir des questions c'est important de pouvoir les revoir euh, en post annonce euh, deux trois semaines après euh, euh, voilà une fois que les questions sont arrivées euh, pour, euh, pour pouvoir euh, donc développer plus en détail et puis euh, parler de de prise en charge d'associations de patients. De... Une question sur le podium de toutes les questions, qui est le sujet d'Internet, qui, j'ai l'impression, vous pourrit la vie à vous tous. Vous allez nous expliquer quelles sont vos pratiques. Vous, Christine Rogèze, vous allez souvent sur Internet pour aller chercher de l'info que vous n'êtes pas forcément avec votre médecin Comment vous faites Jamais Je ne vais pas dire jamais, mais très, très rarement. Oui ouais, Très rarement. Alors, Florence Petit, euh, quand… Euh alors, moi, je ne dis pas à mes parents, de, à mes patients de ne pas aller sur Internet parce que j'ai l'impression que de dire ça, c'est justement les inciter à y aller. Euh, ce que je fais une annonce, une annonce diagnostique, d'autant que nous, bon, c'est souvent dans le cadre de maladies euh, rares, voire ultra rares. Donc, il y a finalement euh, des fois assez peu d'infos sur Internet ou alors des infos en anglais, difficiles à comprendre, etc. Euh, avant une annonce, je vais systématiquement moi-même voir ce que je trouve sur Internet, en fait, en tapant dans des moteurs de recherche euh, basiques euh, pour pouvoir désamorcer les choses tout de suite avec les patients en leur disant voilà si vous allez voir sur internet vous allez tomber sur ça ça ça euh, dans cette maladie il y a une extrême variabilité euh, d'expression euh, voilà euh, euh, par exemple dans le cadre de, de maladies génétiques rares on peut avoir des mutations d'un même gène qui donnent deux maladies différentes dans avec un spectre euh, très sévère pour l'une et puis un spectre beaucoup plus léger pour l'autre donc tout ça mmh. il faut pouvoir l'anticiper la, euh, avant de rendre le résultat pour que voilà, les patients puissent s'y retrouver lorsqu'ils vont voir sur Internet. Euh, Véronique Bruno Danel, vous, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, euh, Internet perturbe la relation de confiance entre le patient et, et le médecin euh, parce qu'il bah, y a aussi du, du choc des photos et, et des mots hein, sur, sur Internet. Comment vous le gérez, vous, ça ce qui est compliqué, c'est enfin, une question de, de moment. Il y a un moment opportun où, en effet, ils vont tout intérêt à ce que les personnes recherchent par elles-mêmes, se documentent pour pouvoir nous questionner. Euh, il ne faut pas qu'Internet bloque l'échange avec le praticien. C'est ça le problème d'Internet, c'est quand il nous a devancés, en quelque sorte. Parce que là, les ouais. personnes ont des images et il faut, si elles ne correspondent pas à leur situation clinique et à, et à leur état, il faut tout déconstruire. Après, le, le, donc là, Internet n'est pas bon parce qu'il n'individualise rien. Donc, et Parfois, certaines personnes sont, sont très tourmentées, très blessées euh, lorsqu'on on annonce parce qu'elles ont sont compris auparavant. C'est très facile. Hein. Vous avez vu un ou deux médecins qui a repéré tel ou tel symptôme. Vous allez sur Internet, vous tapez le nom de vos symptômes. Flash, vous, vous êtes, vous êtes, on vous bas, Internet vous bascule dans, dans, dans une représentation d'une maladie qui n'est pas la vôtre, mais qui va forcément vous, vous toucher, à vous apporter des, des, un sens et ce sens, il n'est pas forcément juste et parfois souvent violent en ce qui concerne du moins les maladies de motoneurones. C'est assez violent parce que d'emblée, alors que vous avez assez peu de symptômes, Internet vous renvoie des images, des représentations, ce ne pas les vôtres. On voulait, elles arrivent à vous, vous n'êtes ouais. pas forcément venu les chercher. Après, par la suite, c'est différent. On peut très bien utiliser Internet correctement, mais il faut déjà avoir intégré le diagnostic, avoir digéré, être devenu un peu expert de sa pathologie pour aussi faire le tri entre les vraies mmh. nouvelles, les vraies infos utiles et les mauvaises infos. Mmh. C'est une question, c'est vraiment une question de temps. Et c'est vrai que les, ré, les réseaux sociaux peuvent être intéressants, les groupes entre patients, parce que le savoir expérientiel, il est toujours utile. Euh, mais il faut être, avoir intégré le diagnostic l'avoir émotionnellement un peu dépassé, autant que possible, que ça fait sens et dans, que le patient soit vraiment dans une recherche, d'aller chercher droite à gauche les expériences des uns et des autres qui lui servent à lui. Il ne faut pas que ça choque et le problème internet peut choquer, c'est ça le souci. Ouais. Messieurs, en complément, vous avez un avis sur ce sujet euh, vous c'est comme, comme ça vient d'être dit, de toute façon, on vit avec Internet, donc il est là ah Il faut oui. en vivre avec et donc vous pouvez toujours gesticuler les choses en être faites. Euh, J'en je, parle très volontiers dans une annonce diagnostique en disant vous êtes peut-être déjà allé sur Internet ou vous allez y aller. Euh, le cas de votre enfant est individuel. Euh, quelquefois, les témoignages que vous allez trouver sont des témoignages extrêmes de situations euh, qui ont été les plus défavorables ou les plus graves. Euh, revenez avec des questions si vous allez. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, on a des associations de patients avec lesquelles on collabore, on les oriente vers ces forums ou vers leur site, parce qu'on connaît euh, le sérieux, hein, parce qu'on a, a à boire et à manger sur Internet. Mm -hmm. Et vous et bien, je, je, Tout d'abord, je voulais dire qu'on a bien perçu que l'annonce euh, diagnostique est souvent une souffrance. Hein, je, je, je vois quelques commentaires, euh, ça se c'est plus souvent une souffrance qu'un soulagement. Concernant Internet, c'est vrai qu'il y a du bien et parfois le pire. Je me souviens d'un patient qui est venu me voir en consultation de qui dit « Docteur, ça fait des années qu'on cherche, regardez, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est peut-être ça. » Et bien oui, c'était ça. Et, ben, oui, ça. <rire> et puis, puis d'autres, évidemment, comme vous l'avez dit, Internet, c'est le chose des mots et des photos. Donc, on voit le pire. Et comme il a été dit, l'expression phénotypique, c'est-à-dire l'aspect clinique des maladies rares, et certaines maladies fréquentes aussi d'ailleurs, dépend très individuelle les variables d'un patient à l'autre, donc elle n'est pas comparable. Donc, ce qu'on voit sur Internet ne peut pas être soit, forcément soit, et unique et différente de ce qu'il y a sur Internet. Ensuite, euh, je dois dire qu'il faut aussi euh, euh, tirer un, un coup de chapeau à la DGOS, au ministère de la Santé, qui donc en France, dès 2004, a mis en place sa plan maladie 1, 2, puis maintenant 3. Depuis 2014, on a identifié des filières de santé de maladies rares pour rassembler les 7000 maladies rares. Et ces filières ont créé des sites internet très fiables, très experts en termes de matériel pour les soignants, pour les patients, pour les associations de patients et en partenariat avec les associations de patients. Alors évidemment, quand on fait une diagnostic, on dit Internet, oui, mais là, elle est là. Et puis, il y a aussi euh, maladies rares service. Il fait un travail remarquable. Il y a des associations comme Alliance Indira qui sont remarquables. Et puis Orphanet, il faut les citer, sont remarquables. Et ce sont ces sites-là qui ont Question de Thomas. J'aimerais savoir quelles sont les différences majeures entre l'annonce chez un patient adulte et l'annonce chez un patient enfant, s'il vous plaît, ayant été diagnostiqué d'un LED à l'âge de 11 ans. Je suis curieux de savoir. Au niveau, au niveau psychique, un enfant doit se construire avec la maladie et donc en effet l'éducation thérapeutique, le soutien, la famille et puis de rester un enfant aussi on va avoir envie des copains avec toutes les étapes que chez un adulte recevoir un, une annonce de maladie chez un adulte. J'avais la métaphore vous voyez un empilement de cartes, ben, les cartes, c'est des projets, c'est la vie, c'est ce qu'on a déjà construit, euh, des études, pour parfois une, un, la famille. Et puis, voilà, l'annonce d'une maladie, c'est un gros coup de pied sur ces cartes, toutes euh, étalées, euh, étalées. Et donc, ben, voilà, la personne va devoir reconstruire euh, son empilement en prenant certaines cartes, en laissant d'autres. Parfois, il faut renoncer euh, à un travail parce qu'on n'y arrive plus et, et on en prend d'autres pour essayer quand même d'avancer. Enfin, mmh. Ça m'évoque tout ça. Frédéric Gautran Oui, la, la grande différence, c'est qu'on est dans une, une relation triangulaire. Ouais. Euh, on a les parents, on a l'enfant. Et à 10 ans, on s'adresse à l'enfant. Et il faut donc du coup choisir ses mots, hein, lui laisser le temps, quelquefois ne pas regarder les parents, et, parce qu'eux bon, vont s'interposer avec leur anxiété, leur euh, culpabilité parfois. Et donc, en, général, en permanence, redresser le regard vers, vers l'enfant, qui doit être le, le centre de l'information, de demander aux parents de le laisser s'exprimer, parce que souvent, il se tait, c'est l'effervescence euh, du côté de la famille. Donc, on, on est dans cette alors, la relation triangulaire, c'est le celle de la pédiatrie. Euh, mais dans, dans une annonce diagnostique, il est, il est subtil. Là. Il est subtil. Alors, Christine note la maturité du CHU de Lille et demande « est-ce que vous interfacez avec d'autres CHU ?» Pour moi, je suis suivi au CHU de Toulouse pour une neuropathie périphérique rare et malheureusement, mon expérience de l'annonce du diagnostic en 2019 ne correspond rien à ce que j'entends. Alors, vous interfacez avec vos collègues et comment on répond à Christine Alors, On répond que oui, bien sûr, il y a des interactions entre les collègues en France grâce à la cartographie aujourd'hui des centres de référence maladies rares qui travaillent ensemble les filières de santé sont l'équivalent de la plateforme DEMARA ici dans notre CHU mais cette plateforme DEMARA est transversale elle va rassembler des centres d'expertise de pathologies différentes et d'organes différents il y a une structure en France qui va rassembler les mêmes maladies c'est-à-dire que par exemple il y a une filière pour les maladies auto-immunes en France et cette filière va rassembler sur le territoire, tous les centres de référence qui vont travailler ensemble, qui vont avoir des projets communs, et les filières ont des projets très tout à fait innovants avec des budgets qui sont dédiés à ça pour structurer euh, l'annonce, le diagnostic, euh, l'errance, lutter contre l'errance. Et donc, il y a, oui, effectivement, des relations entre euh, les différents centres experts en France. Une question à Florence Petit. Euh, dans le cas de l'annonce de non diagnostic que vous avez mentionné tout à l'heure. Qu'advient-il du patient Comment expliquer les symptômes donc, euh, le non-diagnostic, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement de maladie génétique dans, dans cet exemple-là. Euh, même si on a fait des tests génétiques qui sont négatifs, en fait, on est limité actuellement dans l'interprétation des données qui sont générées. Donc, évidemment, on ne laisse pas tomber le patient. On va le revoir régulièrement, en général euh, annuellement, euh, pour remettre à jour l'interprétation des données euh, et pouvoir euh, aboutir à un diagnostic, on l'espère, dans les années qui suivent. Ça nous arrive euh, voilà, de faire des diagnostics pour un patient qu'on depuis dix ans euh, parce que les technologies ont évolué parce que les connaissances ont évolué à l'époque le gène n'était pas connu maintenant il l'est euh, voilà donc il faut, faut garder espoir euh, les choses évoluent voilà chaque jour et euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de diagnostic à un instant T que ça ne sera pas le cas dans les années qui suivent j'ai une rafale de questions également euh, qui, qui veulent les prendre sur euh le, le, la, la relation avec la famille, je vous en cite deux. Euh, comment annoncer à ma famille le diagnostic pour qu'ils me comprennent et qu'ils ne me rejettent pas euh, Comment se battre seul si la famille ne vous croit pas et ne veut pas se faire diagnostiquer si c'est une maladie héréditaire euh, effectivement pour la dimension familiale en génétique on est souvent confronté à ce problème, alors il euh, n'y a pas toujours de solution, hein. effectivement quand un patient va annoncer à sa famille qu'il y a un risque de maladie, qu'ils peuvent venir en consultation pour se faire tester, il y a des apparentés qui ne vont pas prendre contact, euh, qui ne se sentent pas concernés et qui va être difficile de, de, de toucher. Euh, pour ceux qui vont vouloir avoir plus d'informations, évidemment on va les recevoir en consultation, donc l'information elle peut se faire soit par le biais du patient lui-même le, le cas index donc qui, qui contacte ses apparentés c'est la situation qui est la, qui est préférable euh, malgré tout certaines fois c'est pas facile à organiser parce qu'évidemment certaines fois les, les liens familiaux sont rompus le patient n'a pas contact avec cette branche familiale éventuellement à risque etc euh, donc on a un protocole qui peut euh, euh, autoriser en fait, le médecin à contacter euh, les apparentés euh, pour pouvoir leur donner l'information, euh, bon, qui n'est pas le protocole idéal, mais c'est une des solutions qui, euh, ouais. qui, qui, qui sont possibles pour toucher les apparentés. Euh, autre question, euh, c'est par rapport à, au, au bon tempo dont, dont, dont parlait erika Chula au début de, de, de cette table ronde, quelle est la durée moyenne entre l'apparition des premiers symptômes d'une maladie rare et l'annonce du diagnostic bon. cette période s'appelle l'errance. Euh, l'errance, oui. À partir du premier symptôme, il faut être dans la vie jusqu'à ce que le diagnostic soit posé, euh, confirmé. C'est l'errance. On sait que dans les maladies rares, l'errance est en moyenne de 4 ans. Mais comme je le disais, euh, quelquefois c'est toute une vie. Quelquefois, c'est toutes de 60 ans. J'ai eu un patient pour qui on a fait l'annonce d'une maladie génétique à 62 ans. C'est une maladie très, très rare, hyper rare, qu'on appelle une cryopéridopathie. Il a toujours été considéré toute sa vie comme un fainéant par ses collègues, par le membre de sa famille, parce qu'il était fatigué, douleur. Et dans cette maladie génétique, on a un traitement qui s'appelle le canakinumab. On a fait l'injection du canakinumab et à 62 ans, il a démarré une maladie. Donc, voilà. Chaque, chaque patient aussi a une période d'errance qui, heureusement, ne dure pas 62 ans. Et, et aujourd'hui, la structuration en France des centres de référence, des filières, des plateformes, fait qu'on va réduire, réduire, réduire l'errance. Les euh, maladies auto-immunes, aujourd'hui, parce qu'on a pu, euh, dans la région de France, faire de très nombreux enseignements, développer des diplômes aussi euh, pour les étudiants, spécifiquement sur les maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, maintenant, le diagnostic, se fait souvent en quelques semaines, voire quelques mois. Euh, quand j'ai débuté la médecine d'ascendermie, c'était une errance souvent de quelques années. Maintenant, les patients nous viennent quelques semaines, quelques mois tout au plus après les premiers symptômes. Mm -hmm. Donc, cette errance se réduit grâce à la structuration en France des centres et puis le fait que nous travaillons tous ensemble et surtout aussi que l'on établisse des recommandations de diagnostic on appelle ça les PNDS, les Protocoles Nationaux de diagnostic et de Soins. C'est une obligation des centres de référence. Et pour la plupart des maladies rares, pas encore toutes, mais pour la plupart des maladies rares, il y a ces protocoles de recommandations de diagnostic qui vont aider les médecins spécialistes, mais aussi les médecins de famille à faire des bons diagnostics. Et tout ça continue à réduire les l'erreur. Écoutez ce, ce témoignage de Richard là, qui nous écrit… Euh, J'ai eu confirmation de la maladie Erdheim-Chester avec douleur osseuse et diabète insipide en 2016. Je suis conscient de la maladie, mais mon épouse n'a jamais vu de médecin pour qu'elle comprenne mes souffrances. Euh, J'habite dans le Barin, je suis suivi à la salle pétrière. Je pense que ce qui serait assez judicieux, ce serait de proposer qu'au prochain rendez-vous de consultation fixé avec euh, le médecin qui suit euh, M. Morse en consulte, mmh. euh, son épouse puisse se joindre à lui et qu'on puisse essayer d'établir un échange un peu tripartite entre le médecin, le patient et son épouse, de façon à ce qu'il y ait une communication qui soit un peu circulaire, euh, et pas simplement de positionner le patient comme euh, le seul récipiendaire de l'information et qui soit euh, chargé, entre guillemets, de la transmettre au, au reste au reste de sa famille, en particulier de son épouse, qui a peut-être des questions auxquelles bah, peut-être le patient en question ne sait pas répondre. Donc dans ces situations-là, en particulier s'il est comme la personne de confiance, je pense que ça peut être vachement intéressant d'entamer ce dialogue un peu à trois. Une autre question pour vous, euh, docteur Sanchez, euh, Sébastien, euh, qui vous propose qu'un temps d'échange avec les associations de patients, et, et peut-être que Mme Bederedi interviendra aussi là-dessus. Est-ce qu'un temps d'échange avec les associations de patients pourrait-il être, pour, pourrait être fait durant les cours d'annonce de diagnostic Est-ce que vous pouvez intégrer les associations de patients C'est une excellente remarque. En fait, ça devance même ce qu'on qu essaye de mettre en place, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer effectivement les patients, Alors, les patients experts, patients formateurs, je ne sais pas exactement quelle est la bonne terminologie, mais que qu'on puisse intégrer les patients au cours de ces séances de formation et en particulier de formation à l'annonce. Donc oui, c'est un projet qu'on a, que j'espère qu'on pouvoir débuter assez rapidement l'année prochaine. Madame Bédredine, vous avez des pratiques en la matière dans notre région, sur des pathologies Expliquez-nous l'accompagnement que je fais, il est principalement au niveau euh, téléphonique. Hein. Je suis patiente expert, donc euh, je suis formée aussi à l'ETP. Et donc, euh, du coup, c'est au niveau téléphonique. Pour l'instant, je n'ai pas eu de patient qui m'a demandé d'assister à, à, à l'annonce du diagnostic, mais ça se fait toujours après. Et ce que je tiens aussi à dire dans, dans, dans l'alliance du diagnostic, dans la maladie de Fabry, donc je sais pas la seule maladie, c'est que généralement, quand un, un adulte est, est diagnostiqué, derrière, il y aura des répercussions au niveau des enfants puisqu'un homme le donnera à toutes ses filles et puis une femme le donnera à un enfant sur deux. Donc, le diagnostic ne va pas s'arrêter à la personne diagnostiquée, mais aussi aux, aux membres apparentés. Et euh, là, c'est un enchaînement qui au niveau de, du diagnostic qui, qui prend des proportions très importantes. Euh, moi, dans ma famille, par exemple, on est 12 maintenant à avoir été diagnostiqués sur une seule branche de la famille. Et donc, ça va très, très vite et on se rencontre, on voit euh, à la rencontre jusqu'à trois générations de, de personnes atteintes par cette, cette maladie. Ouais. Professeur Achula euh, Le médecin a l'obligation de parler les associations de patients lorsqu'elles existent aux patients. Mais il ne faut pas mettre l'association de patients en présence du patient à l'annonce diagnostique diagnostic, oui. c'est trop tôt. Trop oui, tôt. Il y a un moment pour cela. Ce n'est pas au moment de l'annonce du diagnostic, parce qu'au moment de l'annonce du diagnostic, il y aura un rejet. Il faut un temps d'acceptabilité du diagnostic qui va durer souvent quelques mois. Et puis parfois, après quelques mois, ce sera le bon moment on parlera de l'association Parfois, le patient se tournera vers l'association, puis s'en détournera parce que ce n'est pas le bon moment, puis il reviendra parce que c'est un meilleur moment. Donc pas au moment. -là. Frédéric Gautran. L'association est extrêmement utile, mais elle une proposition et pas obligatoire. J'ai des patients dont je suis qui me disent je suis 24 heures sur 24 dans ma maladie, le bol le reste de ma vie, je n'adhère pas, je, fais et je vis, moi je me fous, je vis ma vie sociale. Et je ne milite pas ou je n'adhère pas. D'autres, au contraire, ils trouvent comme ça a été… Voilà, et à des moments parfois différents. Donc, euh, ça va être une proposition. Ils sont des acteurs un, indispensables parce qu'il n'y a pas mieux qu'un patient pour parler d'une maladie. Mais il ne faut pas les imposer. Moi, je suis extrêmement vigilant à ça. Donc, il y a des affiches qui les annoncent, j'en parle, il y a des cartes. Et puis, on attend. Et si les gens veulent y aller, ils trouvent facilement. S'ils ne veulent pas y aller, c'est leur, leur liberté. Je pense qu'il faut… Être, extrêmement vigilant à, à, à ça parce qu'on n'est pas obligé d'être militant parce qu'on a une maladie, mais on peut aussi faire le choix de, de, de, de lâcher un, un autre choix. Il euh, y, y a quelques questions sur euh, la nécessité d'une approche globale euh, du patient et de sa famille. Écoutez ce que dit Aurélie, sa fille euh, malade de, âgée de 14 ans, euh, il se tape un déménagement, donc il faut tout refaire auprès de nouveaux médecins. Ouais. Par ailleurs, le Covid, Amélie, soucis au travail, précarité. Enfin, Est-ce qu'il y a des réponses d'approche globale, y compris l'administratif et la vie globale des gens Alors. Alors, C'est cette jeune patiente, une maladie que, que je reconnais au travers de la, du, du témoignage et l'association des médecins qu'elle cite, je, je les connais aussi. Et ça pose plus généralement euh, le problème du déménagement quand on quitte ce qui arrive avec des familles jeunes des enfants qui pour le travail vont déménager qui euh, pose le problème de changer de référent. On a pris l'habitude, il y a des règles, on a une, mm -hmm. une organisation et du coup, il y a toujours une instabilité. La deuxième chose, c'est qu'on ne tombe pas toujours sur la personne la plus euh, branchée sur la maladie qui peut être, hein, euh, on parlait d'un médecin généraliste ou d'un pédiatre libéral. Euh, c'est la première fois de sa vie qu'il voit une intrésible oesophage, parce qu'il en est 160 en France et on ne peut pas lui reprocher de ça. Et donc, ce que font nos filières, nos associations, les cartes de, de soins, d'urgence et de soins, les sites qui existent, c'est d'offrir la possibilité à ce médecin, s'il le souhaite, à ce personnel de santé, de se former, d'acquérir, d'avoir, de lire le PMDS et de devenir à son tour compétent. Alors, c'est très difficile dans, nos, dans les maladies euh, rare euh, qui démarre à l'âge pédiatrique, c'est que très souvent, le patient, ses parents, sont plus experts que le médecin qu'il est en face d'eux. Et c'est quelque chose qui est, pour les urgences, pour un médecin généraliste, pour un pédiatre de ville, c'est quelque chose qui peut être intolérable ou très difficile à vivre. Euh, il faut leur faire confiance, il faut les euh, accompagner, ces médecins, s'ils sont d'accord, pour euh, acquérir hein, donc, euh, les outils. Et les outils, on en a plein, c'est tout le plan maladie rare, c'est justement... Euh, L'intérêt de, de, de Plémera, d'être un numéro unique ou un médecin traitant qui, en face de lui, une maladie qu'il ne connaît pas, peut euh, se rapprocher pour avoir des informations fiables ou être en relation avec le suicide. Question très intéressante de, de Christine, qui fait remarquer que là, on a des experts, un grand CHU euh, euh, engagé, euh, on parlait aussi de, de Toulouse tout à l'heure, elle, elle habite à Pau. Et en avril 2019, l'hôpital de Pau ne prenait plus de patients. Euh, ma généraliste ne savait pas comment m'orienter vers un neurologue, euh, car en ville, euh, il y avait euh, six mois, euh, mois d'attente. Mon, mon, C'est mon gastro euh, au CHU de Toulouse qui appelait, appelait le pôle neurosciences de Toulouse. Bref, elle nous dit euh, il y a des déserts médicaux aussi là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes en réseau pour répondre à un patient On est dans les Hauts-de-France euh, euh, du, de Montrepuis dans, dans les fins fonds de la Vénois. Il existe des réseaux pour aider au diagnostic. On a mis en place euh, au plan national ce qu'on qu appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires qui mettent en lien des experts, euh, neurologues, euh, des experts euh, euh, parfois dermatologues, dermatologues, euh, pour discuter de cas euh, compliqués, pour aider à faire un diagnostic. Donc même si on est très à distance de professionnels experts de ces maladies rares. Il est possible de discuter, de présenter le cas à partir d'un hôpital général, de présenter ce cas au niveau national pour aider au diagnostic. Donc, même dans une région où il y a moins de médecins experts, c'est possible. Ensuite, pour trouver euh, le centre qui va assurer la prise en charge, il est recommandé aujourd'hui par la DGOS, que toute maladie rare soit vue au moins une fois dans un centre de référence et de compétence, c'est-à-dire dans un centre expert une fois par an. Et notre rôle, c'est de vous dire où est ce centre expert le plus proche de chez vous. Et il existe forcément parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une cartographie qui couvre toutes les régions et il n'y a plus de déserts ré réellement médicaux pour les maladies rares. Il y a toujours un centre à au moins 100 km autour de chez vous. Euh, plusieurs questions euh, sur euh, le rôle de, de la MDPH, euh, j'en prends deux. Aude, je souffre d'une maladie rare et incapacitante, mais transparente. Euh, comment se faire comprendre par la MDPH pour être aidé Et euh, une autre question, je la retrouve plus, mais je l'ai en tête, c'est quelqu'un qui demandait euh, quelles sont les, les bonnes filières, les bons moyens de, de monter un dossier euh, auprès de la MDPH C'est une des missions essentielles aussi des centres de référence et des filières, de définir euh, des guides d'aide pour euh, réussir à se dépatouiller des euh, dossiers difficiles à remplir. Et les dossiers des MDPH sont un exemple pour être connu euh, travailleur handicapé, pour euh, accéder à l'invalidité, c'est extrêmement complexe. Et c'est évidemment pour ça qu'on a pensé qu'il était bon qu'une assistante sociale puissent okay. être identifiées au sein de Génara parce qu'elle sera là pour aider. Il y a aussi des aides qui sont déjà mises en place pour internet des filières. Il y a des guides, il y a des recommandations, il y a des tutoriels de comment remplir un dossier d'invalidité. Donc tout ça existe en fait, mais tout le monde, tout le monde ne sait pas. Et c'est à nous à vous aider, à vous orienter et à vous donner le meilleur lien ou vous orienter vers la meilleure personne. Beaucoup de témoignages hein, de, que, que vous nous avez envoyés, promis. Hein, on va garder on va garder le fil de, de toutes vos interventions. On va arriver maintenant à la conclusion de, de notre rencontre. Un mot de commentaire, Marie-Denier, et ensuite je donnerai le mot de la fin à vous, mesdames Rogez et Bédredine. Marie-Denier. Je d'abord un coup de chapeau à ceux qui ont permis ces échanges ce soir dans le contexte particulier là, que l'on vit. C'était quand même un challenge d'arriver à, à renouveler cet exercice en dématérialisé. Je voulais remercier euh, tous ceux qui ont apporté leur expertise, euh, leurs témoignages, euh, les patients aussi. On peut, toujours facile voilà, d'avoir joué le jeu. Et, et je trouve que c'était audacieux de traiter de l'annonce. L'annonce, ce n'est pas simple, c'est ambivalent, ça libère et ça fait... C'est peur, c'est angoissant, mais c'est le début d'une belle histoire aussi entre des équipes, euh, voilà, des, des professionnels de soins et puis des patients hein, qu'on va soutenir, qu'on va accompagner. Donc, euh, on va continuer à, à s'améliorer, à progresser avec vous et euh, merci euh, de la richesse de ces échanges. C'était euh, vraiment passionnant. Christine Rogel, qu'est-ce que vous avez appris Avec quel message vous repartez là euh... Eh bien, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, cette plateforme, ça... C'est une belle évolution que ben, tous ces échanges avec les médecins pour euh, les annonces, accompagner les malades, Donc, ça a beaucoup évolué parce que c'est vrai que moi, depuis que euh, j'étais exotiquée, euh, c'était pas tout à fait la même chose, même mmh. si je suis tombée sur des équipes super, mmh. mais je trouve que c'est bien. C'est une, une bonne chose, utile, et utile, oui. utile et, et elle oui. va s'avérer nécessaire, bien évidemment. Alors C'est le début de la plateforme, hein. elle est à votre disposition, euh, bien, bien entendu, et elle va, euh, bah, elle va évoluer et se muscler au service de, de, de l'ensemble de la communauté et les patients en tête. Je vous laisse le mot de la fin, euh, Madame Bédredine, euh, sur, euh, sur, notre, sur, sur le thème de cette journée internationale maladie rare. Euh, L'annonce, effectivement, hein, c'est un sujet complexe, on l'avait dit, hein, dans, dans un univers... Euh, est-ce que vous avez entendu de ce soir de la rassurance, du, du positif pour euh, faire en sorte que, que la vie de, de chacun soit la, la meilleure possible alors, je voulais vous remercier déjà de, de l'invitation et ce qui serait formidable, c'est que bah, tout ce qui est, est dit là ce soir avec cette équipe formidable à Lille puisse être généralisé à toute la France parce que vraiment sur Lille, on sent une équipe impliquée, qui a envie de faire bouger les choses et puis qui donne vraiment la part aux associations. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ce travail. au nom des patients, au nom des malades. C'est formidable. Et euh, si seulement ça pouvait se généraliser sur toute la France, ce serait formidable. Merci beaucoup, professeur Achula. Alors, promis, c'est la dernière prise de parole. Ah, oui. On allait passer 20 heures. Je vous dire à hein, tous les patients, en Gérard qui me regardent, je les regarde dans les yeux, c'est que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul. Ah ben bah, ça, ça valait le coup et on va rester là-dessus. C'est très bien. Un grand merci à vous tous euh, d'avoir participé à, à, à ce moment euh, utile, je crois. Portez-vous au mieux, portez-vous bien. Euh, bon week-end et à bientôt.